excusez-moi, de l'événement autour de la photolittérature. Occitanie Livre et Lecture s'est associé à la Bibliothèque de Toulouse pour vous présenter donc, une journée d'études qui était initialement euh, conceptualisée pour une journée entière. Donc Cette journée, compte tenu de la crise sanitaire, nous avons dû l'ascender en deux et nous sommes très heureux d'avoir pu maintenir la table ronde avec les photographes et l'éditrice qui est parmi nous. Euh, Occitanie Lure et Lecture accompagne la bibliothèque dans la, dans la conception de l'exposition la, de la numérique qui accompagne l'exposition Clic-Clac, photo-littérature photo -littérature pour la jeunesse. Et nous sommes très contents de pouvoir être dans ce cadre-là, puisque ça rentre dans les émissions qui tendent à valoriser tout ce qui est patrimoine littéraire pour la jeunesse, puisque nous sommes chargés du plan de conservation. Partagé des fonds de jeunesse, voilà. Euh, je remercie Laurence Loguen qui a qui est qui est venue pour la deuxième fois donc, pour animer cette table ronde et également François, Brigitte et Claire D qui sont là donc euh, François Delbecq et Brigitte Morel. Brigitte Morel elle elle représente donc les éditions euh, des grandes personnes et euh, donc les deux photographes <rire> qui <Ouf. rire> les deux photographes qui sont venus également pour faire des expositions et des ateliers auprès de la Bibliothèque de Toulouse. Donc, merci à la Bibliothèque de Toulouse encore une fois et très bonne journée. Bonjour, donc à moi de dire quelques mots pour la Bibliothèque de Toulouse. Donc, merci euh, à beaucoup de collègues d'être présentes. Merci également à tous ceux qui sont en ligne parce que ce dispositif hybride, on est bien content de pouvoir l'assurer aujourd'hui. Merci euh, à vous et puis merci beaucoup euh, pour l'intégralité de... De vos, pour, pour toute votre attitude, pour les déplacements d'ateliers, les choses comme ça, là, pour la bibliothèque, on est vraiment super content d'avoir fait cette expo-là avec OLL, avec euh, le Pôle jeunesse, avec la Bibliothèque d'études du patrimoine. C'est une grande joie pour nous d'avoir pu faire cette expo, de pouvoir faire ces ateliers avec vous. Merci à l'ensemble des intervenants. Et puis, donc je passe la parole à Muriel pour euh, le volet expo en ligne et puis un petit peu l'expo... Euh donc, bonjour à tous. Donc Muriel modelli je travaille à la bibliothèque d'études du patrimoine pour le fonds de conservation jeunesse. Et dans ce cadre-là, cette exposition a été réfléchie avec les collègues du pôle jeunesse pour mettre en avant donc tous les œuvres de photo littérature jeunesse, donc photo littérature genre neuf, enfin appellation neuf. Si je si l'on peut dire ça ainsi. Et donc dans l'exposition physique, vous allez voir une soixantaine de, de, de documents qui représentent bien la variété de tout ce qu'on peut faire avec la photographie et notamment comment la photographie suscite l'imaginaire. Donc vous allez avoir des ouvrages anciens. Et la conférence que Laurence Logan a donnée le 12 avril, donc, abordait bien sa, sa, cette dimension patrimoniale, mais aussi en écho des ouvrages récents de grande inventivité, des photographes qui sont présents aujourd'hui, François de Lebec, Claire D., des éditions, les grandes personnes. Et donc, euh, voilà, on est très contents. L'exposition numérique qui a été, euh, donc, pensée n'est pas un reflet... Euh, euh, n'est enfin, pas le reflet total de, de, de l'exposition physique, mais aborde on va dire, quelque chose d'un peu plus chronologique. Et je vous invite donc à, à, à aller voir cette exposition-là. Je vous remercie d'ailleurs François de Lebec et Claire Day D d'avoir accordé euh, des, des interviews pour la, la, le volet Parole de photographe, parce qu'il était pour nous très important de mettre en avant ce que pensent, ce que disent les, les, les, les photographes. Euh, donc, et donc, François Delebec d'ailleurs, c'était un article qui était paru dans, dans le site Mini de Laurence Le Gouen, donc qui nous a autorisé gracieusement à le, mettre, à le relayer. Et voilà. Et donc, euh, je vous souhaite une bonne matinée. Euh, je... On a assez de micros. Oui, oui, Ça y est, on a chacun. Bonjour, bonjour à tous. Euh, donc moi, je, je reviens sur la présentation de nos invités. Alors François, j'ai mes petites fiches hein, comme, comme Bernard Thibault. Euh, <rire> j'ai l'habitude de l'exercice universitaire de conférences, tout ça, mais pas, pas, pas de table ronde. Donc, euh... ah, il se passe quelque chose sur mon écran. Zoom de l'objectif. Est-ce que j'ai touché à quelque chose non, non, tout va bien. Bon, c'est parti. Donc on accueille à ma gauche François Delbecq. Alors, on te qualifie comme un tout château de la photographie. Donc, tu es photographe, professeur également, auteur de Nature morte, de livres pour enfants et de courts-métrages. Oui, j'ai trois métiers dans la photographie. Fait voilà. Euh, devant moi, on accueille Claire D. Alors on dit de toi que tu es plasticienne, photographe. Euh, je rajouterais magicienne de la couleur et euh, à propos de tes ouvrages, que tu réalises des inventaires visuels de notre quotidien. C'est bon Ça te va <rire> Et je passe à Brigitte. Donc Brigitte Morel est la fondatrice et la directrice de la maison d'édition des grandes personnes, maison d'édition créée en 2009 avec le soutien d'Antoine Gallimard. Donc la maison fête ses 10 ans. On peut découvrir une très belle exposition à la galerie Gallimard à Paris. Il y a également une exposition qui circule pour fêter les dix ans de, de la maison. Je vais commencer par Brigitte pour resituer un peu euh, euh, ben la maison d'édition et puis, et puis la production d'ouvrages photo-littéraires. Euh, je voulais savoir quelle place la photographie avait-elle dans, dans, dans le très joli catalogue de la maison d'édition des grandes personnes et est-ce qu'il y aura de nouveaux livres photo dans la présentation du catalogue le 5 juillet <rire> La photo a depuis longtemps toute sa place dans les catalogues jeunesse dont je me suis occupée, puisque j'ai commencé à travailler et avec Claire et avec François, en fait, aux éditions du Seuil Jeunesse, il y a un certain nombre d'années. Je... Au siècle dernier. <rire> voilà, au siècle dernier, on va se contenter de dire ça. Euh, donc, pour moi, la photo, c'est vraiment toujours quelque chose qui m'a interrogée j'avais très envie de faire des livres photos pour les enfants, euh, mais après euh, il fallait aussi bien sûr qu'il y, qu y ait des rencontres, je pense d'ailleurs que la première rencontre euh, pour moi avec la photo en livre jeunesse ça a été avec François, avec les habits du fantôme, hein, qui était donc un roman illustré euh, euh, qu'on a publié. au départ un roman photo euh, à épisode, publié dans la revue qui s'appelait Piranha édité par Gallimard et Télérama pendant deux ans quand c'est un épisode tous les mois euh, de huit pages, on faisait la maquette il y avait trois niveaux de lecture, euh, le texte Michel Sayou avec une, une truculence dans les mots aussi pour adolescents et mm -hmm. les images et les les, les légendes sous les images. Mm -hmm. Donc ce, ce texte et ces images on les a, quoi ce livre on l'a on l'a édité ou réédité au Seuil Jeunesse. Euh, donc ça a été aussi voilà, une rencontre avec avec François et je pense que ça a été vraiment le début le début des livres photos. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, tous ces livres aussi que je publie, ce sont avant tout des rencontres avec des, voilà, avec des, avec des artistes, en fait. Euh, Claire, elle est venue me voir aux éditions du Seuil Jeunesse aussi. Et donc, on a fait son premier livre ensemble, Big Bang Book, <rire> voilà, donc qui est sorti en 2004, juste au moment en fait, où, où, on est parti, où je suis partie des éditions du Seuil. Et après, pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'avais envie, euh, sur lequel j'avais envie de travailler. Euh, après, ce n'est pas évident non plus de trouver des photographes qui se posent la question de livre jeunesse, hein, puisque moi, j'aime bien travailler avec des gens qui, euh, qui sont des, des chercheurs. On le voit très bien avec le, le travail de Claire euh, et le travail de François. Donc, tout ça, ce sont aussi, ce sont aussi des rencontres. Et donc, la photo, bah, il prend... Euh, euh Quoi, je, je, je prends toute la place, en tout cas, se développe, euh, se développe vraiment dans le catalogue. Ça a été aussi la rencontre avec euh, Charles Frégé plus récemment, euh, qui est venu me voir, puisque lui, il avait ce grand désir, et il a toujours ce grand désir de faire des livres pour enfants, en okay. fait. Donc, je pense que ça part vraiment euh, euh, toujours aussi d'un désir euh, du photographe euh, de s'adresser aussi euh, aux enfants, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que dans votre catalogue, les, les ouvrages qui accueillent de la photo euh, ont une, une, une place spéciale Est-ce qu'ils sont classés sous forme d'une catégorie d'ouvrages photographiques Non, pas ou du pas. tout. Pas du tout, en fait. Ils sont euh, tout à fait euh, euh, quoi, mélangés, si je puis dire. Ils s'accompagnent ils mutuellement avec les livres illustrés. Pour moi, il n'y a, a pas de différence. D'accord. Ah, oui. Et comment est-ce que les projets, donc vous avez parlé de, de votre rencontre avec euh, Claire et François, est-ce que vous avez de nombreux projets photo littéraires qui arrivent sur votre bureau Est-ce que donc, ce sont uniquement des rencontres ou vous recevez des, des propositions de, de livres photo-illustrés Non, j'en reçois aussi, euh, bien sûr, j'en reçois pas autant que de livres illustrés, mais euh, j'en reçois un certain nombre euh, que je ne publie pas parce que je ne les trouve pas intéressants. Euh, et puis, sinon, il y a quand même donc euh, ces artistes photographes avec lesquels je travaille très, très régulièrement et depuis euh, longtemps. Euh, donc, François, Claire. Je vais euh, présenter les autres au fur et à mesure. Voilà, euh, Yann Andréadis. Pour moi, tout ça, c'est vraiment... Euh, quoi c est, c est vraiment euh, euh, Très important pour moi aussi, justement, de les accompagner dans leur travail. Et en plus, ils ont une vision, quoi. ils ont chacun une façon très différente de s'exprimer dans le livre Jeunesse. Donc, ça donne des livres très intéressants, très différents. Est-ce que vous voulez parler un, un petit peu de Yana Andréadis Je présente ces, les, ces imagiers. Enfin, vous les qualifiez d'imagiers, d'ailleurs, ou vous leur donnez un autre nom euh... <rire> je ne sais pas si je leur donne vraiment un nom. <rire> euh, oui, alors cette, cette collection que je suis en train, quoi, que Yana est en train de développer aux grandes personnes, donc là on voit les deux nouveautés qui sortiront au mois de septembre, ça répond aussi à une autre question en fait. Euh, alors Yana, elle, elle, pour elle, ce qui est vraiment très important, euh, c'est euh, de, de donner à voir en fait le, le monde d'apprentissage. De, de, de montrer aux enfants euh, des choses très simples en fait, de la, du, du quotidien, euh, de les apprendre à voir la beauté du monde. Voilà, elle me dit vraiment, euh, c'est quelque chose qu'elle exprime de plus en plus. Donc justement, euh, elle n'a pas voulu dans ses, dans ses livres photos, par exemple, mettre du texte euh, comme dans un imagier pour juste nommer les choses. Elle me dit, ça non, c'est autre chose on peut nommer après si on a envie, mais la première chose, c'est vraiment le regard. C'est vraiment apprendre à regarder. Donc, il y en a un qui va sortir sur les, sur les feuilles, juste les feuilles d'automne. Euh, L'autre, c'est un livre où on se promène sur le marché. Donc, euh, euh, voilà, c'est vraiment des photos pour apprendre à, pour apprendre à avoir, en ah. fait. Vraiment, pour elle, c'est ça qui est important. OK. Alors, Andrew Knapp, où est Momo <rire> Alors, Andrew Knapp, bah, ça, justement, alors... C'est donc un achat, c'est donc pas un livre que, que j'ai fait moi, c'est un livre que j'ai acheté à un éditeur canadien. Euh, il y a très peu de livres photos qui sont produits dans les maisons d'édition à l'étranger, ça c'est clair. Et en fait, ce qui est très drôle avec l'histoire de, j'y pensais tout à l'heure quand, quand on discutait, ce qui est très drôle avec l'histoire de ce livre, en fait, c'est que Andrew Knapp, qui donc euh, vit avec son chien Momo, a une grande histoire passionnelle, c'est vraiment une histoire aussi assez extraordinaire en fait andrew il fait, des, il fait des livres photo adultes pour les adultes et euh, donc dans une maison adulte qui s'appelle quirk euh, et je pense que mais mais mais où est momo euh, version jeunesse ça a été un peu comme un accident euh, voilà je pense que les livres adultes marchaient assez bien et puis je, je connais pas très précisément l'histoire de ce livre mais en fait ce livre il est complètement passé sous les radars de l'édition jeunesse justement et moi pour tout vous avouer ce livre je l'ai acheté donc en anglais euh, chez gibert Boulevard Barbès à Paris voilà donc euh, il y a un rayon chez Giber dans ce, quoi, à Barbès où ils mettent que des livres un peu curieux ou des livres qui arrivent de l'étranger et moi j'adore aller voir dans ce rayon toujours jeter un oeil parce qu'on trouve vraiment des, des curiosités et puis je vois ce Meow et Momo donc dans sa version euh, anglo-saxonne, je me dis ah oh, bah tiens, c'est rigolo ce, ce livre euh, et tout. Je le feuillette, je le repose et puis je continue mon tour. Et puis quand même au bout d'un moment, j'étais au rayon, je ne sais pas dans quelle rayon, je me dis mais non mais il était vraiment bien ce livre. Alors j'y suis retournée, je l'ai acheté mais donc il était je pense que en fait, personne ne l'avait vu en maison d'édition jeunesse euh, nulle part, parce que ce n'est pas du tout une maison d'édition jeunesse qui l'a fait. Et donc, je l'ai acheté. Euh, on a pris contact avec l'éditeur euh, canadien. Je l'ai acheté. Et après, donc, j'ai recherché un petit peu qui était cet Androcnap. Knapp, euh, qui était ce momo aussi, ce chien. <rire> et euh, bon, bah là, j'ai euh, voilà, découvert aussi le travail d'un photographe, euh, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressé, en fait. Euh, donc, c'est un... Andrew, c'est un photographe voyageur hein, qui vit dans son, dans, son, dans son camion et qui, normalement, parcourt le monde, mais toujours avec son chien. Donc, il a pris partout en photo dans le monde, en fait. C'est un, un duo voyageur, euh, tellement voyageur qu'un jour, il nous envoyait un mail en nous disant ah, « Si je passe un jour à Paris, je pourrais venir vous voir. » On lui dit « Bien sûr, Andrew Et une heure après, ça sonnait à la porte. C'était Andrew et Momo. <rire> et il a, il, se sont, il a vraiment un travail Très, très spécifique. Et en plus, donc lui, s'est construit un énorme réseau euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, en fait, Andro. Il communique énormément, tant et si bien que lors de son passage à Paris, on a organisé une signature vraiment au pied levé euh, dans une petite librairie euh, dans le 18e arrondissement. Et il y a eu... Euh, mais il a signé une petite centaine de livres, ça a été vraiment la folie. Et on s'est rendu compte, quoi. moi j'ignorais totalement à quel point aussi il avait déjà tout un public euh, de femmes de son travail qui le suivait aussi en France, alors qu'il n'est pas du tout connu. Voilà. Et ça devient une collection, il y a d'autres déclinaisons à, mais où, où, où, Non, où je, justement aller. non, parce qu'il a une façon de travailler vraiment euh, très spécifique. Euh, donc... Euh, euh, c'est pas du tout quelqu'un qui fait beaucoup de livres. Hein. Andrew Knapp, c'est vraiment, euh, voilà, c'est. Euh, il a surtout une façon de vivre, quoi. Est, tout est tellement mêlé chez lui. Je, je pense, je sais pas si on, il publiera énormément de livres, mais euh, voilà, c'est pas du tout cette idée-là en fait. Hein. C'est vraiment un nomade. Euh, et puis de temps en temps, il y a un livre, un livre qui sort euh, comme ça, mais euh, c'est pas. C'est aussi vraiment une façon de vivre, une façon pour moi de, de voir le monde. Et c'est drôle parce que je montrais, euh, quand j'ai sorti ce livre, je ne savais pas du tout le premier ce que ça allait donner, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'était un peu, un peu décalé. Et puis, euh, Francine Foulquier, qui est une spécialiste un peu du livre jeunesse, que, que j'aime beaucoup, elle a regardé puis elle me dit, mais il est tellement humain ce livre. Et j'ai adoré, adoré qu'elle qu dise ça. Voilà. Donc c'est encore... Une façon très spécifique euh, de travailler euh, le livre photo en fait pour enfants. Alors, vous parliez il y a un instant de Charles Fréger et de Parade. Ouais. On dire quelques mots. Ouais. Alors Charles Fréger aussi, ça a vraiment été une rencontre. Pourquoi euh... bon, moi, j'adore son travail de photographe. Hein. Et, mais moi, je ne le connaissais pas du tout. Et un jour, pareil, ça sonne à la porte. Et en fait, euh, là où nous avons nos locaux euh, boulevard de Ménilmontant à Paris, il euh, y avait un, un, une grosse société de location de matériel photo juste à l'étage euh, en dessous, en fait, euh, photo Et donc, beaucoup de photographes euh, passaient pour, pour chercher, pour louer du matériel. Et donc, Charles, je ne savais pas, mais euh, loue pas mal de, de matériel chez photo Et donc, un jour, paf, il est monté parce que lui, il avait complètement flashé, en fait, dans le catalogue des grandes personnes sur le travail de Joël Jolivet sur les costumes, hein, puisque Charles est vraiment un grand, il a beaucoup photographié le costume, euh, euh, voilà. et donc il avait repéré ce livre en librairie, euh, ce grand livre de Joël Jolivet, donc qui n'est pas du tout de la photo, hein, qui est fait en linogravure, et il est venu me voir, il est arrivé, alors Charles, en plus, physiquement, il est quand même assez euh, impressionnant, hein, c'est comme un... Euh, il est grand, il est, il est une espèce de, de force comme ça de la nature, euh, voilà. Euh, il arrive avec son avec son regard, et voilà. Et puis il me dit, voilà, moi je voudrais faire un livre jeunesse, mais je sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas comment faire. Alors j'étais un peu. <rire> Un peu surprise. Et puis, bon, on a commencé à pas mal, à pas mal échanger. Alors, lui aussi, c'est quelqu'un qui est amené, de par son travail de photographe, à, à parcourir le monde. Hein, quand il fait ses, ses, ses livres de, de photos sur les costumes, il va vraiment dans des lieux absolument incroyables. Euh, et puis, il a eu une exposition à la Fondation Matmut à Rouen, il y a quelques années, où il devait faire un catalogue d'expos. Et il m'a appelé, il m'a dit "Écoute, euh, Brigitte, voilà, euh, moi je leur ai dit que je voulais faire un livre jeunesse. Je ne sais pas si j'aurais le temps euh, de, de faire quelque chose, mais j'aimerais beaucoup faire euh, ce catalogue d'exposition avec toi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et il y avait donc ce travail qu'il avait déjà fait sur les sur les éléphants, hein, sur la fête des couleurs à Jaipur. Qui n'avait pas été publié. Je lui ai dit, écoute, moi, je pense qu'avec ces photos, on peut faire quelque chose. Mais là, bon, on est dans un cadre un peu spécifique. C'est Ce pas des images qu'il a faites spécifiquement, euh, voilà. Hein. Euh, mais c'était une, une façon de commencer aussi à travailler ensemble. Et puis il y a eu aussi la rencontre. Donc, je l'ai fait rencontrer euh, Carole Saturno qui est aussi quelqu'un, euh, quoi, donc une euh, quelqu'un qui écrit, hein, une journaliste euh, que j'aime, que j'aime beaucoup. Et j'espère que ça donnera lieu. Donc, je les ai mis aussi en contact ensemble. Ils se sont vraiment très, très bien entendus. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à développer quelque chose ensemble parce que Charles se sent assez démuni pour affronter le livre jeunesse seul, en fait. Okay. Voilà. Donc, on a l'annonce d'autres livres, d'autres collaborations. Ah bah, J'espère bien, bien sûr, bien sûr. Mmh. Okay. Mmh. Tiens. Alors tiens, donc de Ramona Badescu, donc Ramona, elle écrit pour la jeunesse. Bon, elle est très connue avec sa, sa série Pomelo, entre autres. Et Ramona s'intéresse depuis très longtemps à la photo, au film aussi, puisqu'elle fait des films documentaires aussi maintenant pas du tout pour, pour, la, pour un public jeune, hein, pour, euh, quoi, pour tout public. Et euh, elle avait très envie euh, de faire un livre photo euh, pour enfants. Euh, bah donc, elle est venue me voir. Elle, elle a trouvé aussi nécessaire d'aller voir, un, de changer d'éditeur à ce moment-là, euh, de, de, en tout cas de me proposer ce projet. Euh, C'est un projet qu'elle a fait. C'était une résidence euh, d'artistes aussi, hein, une résidence euh, en crèche. Donc, elle est, elle, est, voilà, elle est vraiment venue me voir pour pour publier un livre photo qu'elle a fait en plus donc, euh, lors de résidences d'artistes en crèche et donc après qu'elle a construit euh, avec le texte euh, voilà. normalement il devrait y en avoir d'autres aussi euh, pour elle ça devait être vraiment le début d'un travail photographique c'est vrai qu'elle euh, est passée à autre chose entre temps hein, puisque c'est vrai que quand on fait des films c'est extrêmement chronophage mais elle devrait revenir aussi à la photo ok mm. Alors là, j'ai eu la surprise de, de découvrir que finalement, ce n'était pas du tout de la photographie. Mais dites-nous quand même, c'est l'occasion de présenter le travail de Bernadette Gervais. Oui, alors euh, bah, Bernadette Gervais, je pense qu'elle, je travaille, on a vraiment commencé à travailler ensemble tout au début du sa jeunesse, donc euh, au début des années 90, hein, on se connaît vraiment depuis très longtemps. Et euh, bah ça, c'est son dernier ouvrage qui est sorti l'an dernier, qui a eu euh, la pépite d'or du Salon de Montreuil. Donc, euh, j'étais vraiment euh, ravie, ravie pour elle. C'est un travail euh, qu'elle fait au pochoir et à l'éponge. Euh, c'est vrai que c'est très troublant, complètement, <rire> la preuve. Euh, voilà, c'est bon, un magnifique travail. Et là, je peux vous annoncer le nouveau titre de Bernadette qui sortira à la rentrée dans le même format qui va être vraiment magnifique aussi, un imagier. Bon, voilà. mais ce ne sera pas de la photo. <rire> non. Alors, juste avant de, de, de, de parler avec, enfin de discuter avec Claire et François, juste une chose, on parlait tout à l'heure de l'exposition qui a lieu à la Galerie Gallimard. Je me demandais si euh, le succès des livres photos, ou même des livres tout court euh, jeunesse, passait forcément par une exposition ou des ateliers pour les accompagner. Et plus encore pour le livre photo, est-ce qu'on a besoin d'avoir le relais de l'exposition pour pouvoir prolonger ou pour pouvoir les les faire accepter plus facilement, les faire découvrir et du coup François et, et, et Claire Alors, moi juste besoin je ne sais pas mais après je pense que l'exposition fait complètement aussi partie de leur, de leur travail à, à eux deux en fait c'est vraiment Claire, François <rire> ben, je, je, je, je pense que en tant que photographe bien sûr l'exposition fait partie euh, intégrante de notre démarche hein. et c'est pas la même chose de, de moi je dis toujours mettre en scène des images dans un livre donc dans un support sur un support papier qui, qui va être une sorte d'architecture très particulière. C'est un univers, c'est un, un support. Voilà. Et après, bien sûr, exposer ces images dans l'espace, c'est une autre démarche, mais qui est complètement complémentaire ou qui, qui même vit avec. Pour moi, ça, ça, ça se fabrique en même temps. Quand je travaille sur un livre, je réfléchis en même temps à sa forme dans l'espace, toujours. Et du coup, comment on passe d'une production artistique, euh, enfin, on va dire, euh, pour adultes peut-être, enfin, comme le, ton dernier projet, The Board Corpus Project ou France, euh, à un livre, euh, au livre pour enfants Comment est-ce que même tous les deux, dans votre carrière, le livre pour enfants est arrivé Alors moi, je te je, je, je, je disais, j'ai trois métiers dans la photographie. Dans les années 80, la photo n'était pas un art. Moi, je, je suis d'abord artiste, enfin, je... je mon travail, j'ai commencé la photo à 15 ans et puis ça s'est fait petit à petit. Chaque série procède d'une nécessité absolue et je ne fais pas des séries qui sont, qui sont, qui sont des idées, c'est quelque chose qui travaille tout le temps et je fais mes séries comme ça au fur et à mesure. Donc j'ai trois choses, j'ai la partie artistique qui effectivement s'est développée en, en, aussi très tôt, j'ai fait des choses en volume et j'ai fait des sculptures et j'ai fait des courts-métrages. L'ensemble fait partie, euh, chaque fois que je fais des expositions actuellement, je mélange les trois, ça fonctionne. Euh, dans les années 80, on ne vivait pas de la photo. La photo n'était même pas un art. Donc, parallèlement, simultanément, je suis photographe dit professionnel, c'est-à-dire que j'ai fait la nature morte de studio, mais très rapidement, j'ai commencé à travailler pour Gallimard jeunesse, dans les folios junior poésie, qui étaient en les années 80 avec juste des gravures euh, sur un papier bouffant. Et il y a une directrice de collection qui a dit « Ah, ça serait bien qu'on mette un peu de photos euh, ». Et donc, fait des... on a mis petit à petit quelques photos noires et blanc tout petits, sur un papier bouffant. C'est bon, pas super satisfaisant au niveau de la photo, mais c'était très bien. Et petit à petit, j'ai continué à travailler euh, chez Gallimard jeunesse, de l'époque de… Pierre Marchand, qui venait de créer Picale et Marjeunesse. Et puis, dans le même secteur, j'ai aussi fait euh, des couvertures de séries noires, une dizaine. À l'époque, c'était encore en noir et blanc, dans le cercle jaune. Et puis, j'ai fait une campagne d'architecture gothique aussi pour l'univers des formes. Une faudra une partie de l'iconographie sur les trois volumes d'architecture gothique. Voilà, donc j'avais une partie professionnelle. Et puis après, je suis aussi, pendant 25 ans, été photographe d'une revue d'informatique, euh, en nature mort de studio, SVM Mac, jusqu'à ce qu'un truc qui arrive, qui s'appelle Internet, arrive et que toutes ces, les, les, les revues techniques sont, sont, sont, sont arrêtées. Mais là, j'ai fait l'image photographique du journal, c'est-à-dire que je faisais les mises en scène à ma manière, et ça allait très bien, enfin ils très content. Et la troisième partie, donc effectivement, euh, après avoir fait euh, le le roman photopolicier avec Michel Sayou. J'ai été voir Brigitte qui venait d'éditer là. Et puis, on, on, vraiment, c'est une réflexion à deux. On s'est dit, elle m'a demandé de, me montrer, de lui montrer mon travail personnel. Et je lui ai montré ce que je faisais. J'ai une écriture photographique, narrative, effectivement, poétique, imaginaire. Et donc, on a commencé à faire, le, après les habits du fantôme, un travail sur la plage celui sur la plage euh, j'avais déjà fait une série en noir et blanc euh, dix ans auparavant euh, sur la plage oui, dont certaines je refais quatre images qui sont assez, assez proches de, de de celles que j'ai faites dix ans après en couleur mais voilà donc pour moi je mélange les enfin, les trois éléments sont sont absolument intégrés il y a effectivement une différence entre le travail artistique le mien je travaille beaucoup petit à petit sur le corps, euh, le nu, etc. Donc, j'ai deux sites. Je ne peux pas mettre des photos de nu dans mon site pour les enfants. Ça fait un peu. Mais tout est mêlé. Le enfin, je... travail sur la lumière ou le cadrage ou les... ah, la construction d'images, est-ce que du ouais. coup, on... il y a des circulations entre. Totalement, des totalement. Euh, le, le, nous, enfin, euh, Claire aussi, on. La, la notre source, enfin, le principal élément, c'est d'abord travailler sur la lumière. Moi, je, je donne des cours aussi à l'école d'art sur la lumière, la lumière de studio, ou comment éclairer une, une, un objet, quel qu'il soit. Euh, oui, non, d'une part, la, la lumière est super importante, et puis après, avec Brigitte aussi, et la qualité graphique, on est passé petit à petit euh, au, après un, un, quelque chose qui est très narratif et politique, euh, on a eu envie de... Quand son fils avait trois ans de faire quelque chose avec les silhouettes on n'a rien inventé par rapport aux silhouettes moi je savais qu'on avait tana opane avait fait déjà des choses ce qu'on a peut-être mis au point c'est l'histoire du volet et, et l'aspect graphique c'est super important d'une part la, la qualité graphique des éditions des grandes personnes c'est impossible de faire quelque chose de, de moche ou de mal imprimé. à tous les niveaux la couleur la pression c'est sublime et donc euh, on est passé en, en, en, avec les images, avec les silhouettes. Mais euh, enfin voilà, l'ensemble des choses est, est pour moi continue connexe et, et voilà. Claire. Alors bien sûr, je, je, je me reconnais aussi à travers les propos de François, mais moi, je pense que je suis obsédée par le livre. Okay. En fait. Je pense que c'est vraiment une obsession et je pense que j'ai grandi avec. Euh, et, et, et je, suis, euh, je, je me reconnais complètement dans les déclarations, par exemple, de Marcel Duchamp qui disait que le livre, c'est la plus petite galerie portative du monde. Et en fait, ce qui m'obsède, c'est de me dire qu'à chaque fois, l'album peut être comme ça l'espèce de support, de vecteur pour un travail visuel et plastique, voilà, qui va pouvoir du coup voyager euh, et aller dans des endroits où l'art ne rentre pas. Et ça, ça, ça c'est vraiment pour moi très, très important de me dire que euh, ce sont des livres qui vont chut, rentrer dans des maisons, dans des médiathèques, dans des familles, voilà, et qui vont faire le lien, qui vont aussi décloisonner euh, toute cette approche qu'on peut avoir de l'art, de l'image, de la photographie, du livre, qui, qui, qui pour moi euh, n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est justement que l'on puisse circuler tout le temps librement en passant de l'un à l'autre et que tout ça existe ensemble. Et le livre, c'est magique parce qu'on peut lui donner toutes les formes. On peut travailler sur des rythmes, sur des volumes, le, sur la matérialité, le type de papier. Donc moi, je vais rechercher d'un album à l'autre tout le temps une grande diversité. Je n'ai jamais les mêmes formats, je n'ai jamais les mêmes papiers, je n'ai jamais les mêmes supports. Je peux une fois explorer des pages qui vont s'ouvrir et puis après me dire « Non, non, je vais faire un petit codex tout classique parce que ça va justement ouvrir sur autre chose. » Voilà, et c'est comment mettre en scène l'image photographique et ce que je recherche dans mon atelier ou à l'extérieur autour de la forme de la couleur et de la sensualité voilà parce que moi j'ai une approche vraiment où je, je recherche des choses très très sensuelles pour venir euh, caresser chatouiller euh, tous les sens chez l'enfant et pourquoi l'enfance mais parce que c'est un c'est un endroit où je me sens bien complètement bien pour euh, plein de raisons alors je, je, je pense que euh, on nous pose tout le temps cette question, pourquoi faire des livres pour la jeunesse, etc. Je pense qu'il ne faut absolument pas rentrer dans une sorte de psychanalyse, vous voyez ce que je veux dire, de la construction d'un travail jeunesse, mais plutôt dans le bien-être, c'est-à-dire que moi je me sens vraiment totalement heureuse là. Et j'ai une passion pour l'enfant, pour l'enfance, pour ce partage, pour tous ces moments qu'on vit ensemble. Et c'est une nourriture aussi, parce qu'on a la chance exceptionnelle, je pense, François et moi, de rencontrer énormément d'enfants et de pratiquer énormément d'ateliers. Et moi, dans mes installations, je de les accueillir. Et donc, de pouvoir voir ce qui se passe, de vivre les choses. Parce qu'un livre, on le publie, Brigitte le sort, et puis, eh bien, il va vivre tout seul. Vous voyez ce que je veux dire On n'apprend pas. Toujours ce qui se passe avec un album, euh, comment vont le lire euh, les, les enfants, les adultes, les moments où on peut rencontrer notre lectorat, eh bien, ce sont ces ateliers ou, ou ces rencontres professionnelles ou euh, toutes ces expos qu'on peut mener où on va accueillir du public. Et là, là on les rencontre vraiment. Mmh. Et ces temps-là sont très, très importants. Euh, ça ne conditionne jamais le suivant, mais ça me fait réfléchir à des choses. Ça me nourrit. Ça fonctionne voilà. comme un laboratoire. Un ça ça fonctionne tout le temps comme un laboratoire. C'est épuisant, mais c'est génial. Ouais. Voilà. C'est très fatigant. Moi, on, personnellement, ça me fatigue. On mais va en revenir, même temps, c'est génial. On va revenir sur ces ateliers. Euh, juste une chose, euh, compte sur tes doigts, imagine, devine. Vous mmh. lancez un peu des injonctions à regarder ce qu'on a autour de nous euh, à regarder, oui, et bien sûr, à regarder, bon, alors, ce sont trois, trois albums qui, euh, qui mettent en scène euh, la main, donc là, l'idée, c'était vraiment de travailler autour d'une petite série sur le faire, donc moi, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, bien sûr, toujours, c'est comment on va inviter l'enfant, à partir de l'image, à faire et à expérimenter lui-même, donc c'est comme une sorte de petit théâtre de la main, où on sait tous que la main accompagne le développement de l'enfant pendant de nombreuses années, et que la main chez l'adulte est essentielle, que ce soit dans l'artisanat, dans les gestes du quotidien. Sans main, on ne fait rien, on n'est rien. Et comment cette petite main va pouvoir nous, nous, nous guider vers un autre regard sur le monde, sur la beauté des choses, donc sur... Alors, en tant que plasticienne, les matières sont pour moi quelque chose de très, très important. Donc, imagine, c'est tout blanc. C'est vraiment une petite matériothèque autour de la couleur blanche. Et, et, et le blanc me semblait être la couleur la plus ouverte sur l'imaginaire et sur la beauté dans le paysage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un bébé va regarder dans le paysage les premiers mois, les premières années quand on le balade en poussette, tout ça Mais en fait, c'est le ciel. Hein. Il va voir le ciel, il va voir les grands espaces. On sait que la vue va se... Euh, D'abord, on voit les choses de très près, puis petit à petit, il va avoir la, la, la compétence visuelle de voir des choses de, de, de plus en plus loin. Et, et ce blanc dans le ciel, on sait tous amusés à regarder les nuages évoluer, à, à, à voir les, les choses changer. Et je suis partie de ça en me disant finalement, euh, euh, la matière la plus mouvante, celle qui se métamorphose le plus, ce sont les nuages. Et après, j'ai tiré un fil comme ça euh, sur toutes les matières blanches que l'enfant pouvait toucher, manipuler, et en ouvrant comme ça, comme un paysage tactile et avec un rapport entre le geste, et un paysage, un paysage ou un morceau de corps, parce que le corps peut devenir paysage aussi. Voilà. Après, le, le, le compte sur tes doigts, je dirais presque que le livre de comptage est un prétexte. Mmh. Euh, je pense que si, si ma fille n'avait pas eu... Euh, euh, des difficultés entre guillemets en, en, en grande section pour quantifier les choses, je n'aurais jamais fait ce livre. Ce qui m'a intéressé, non, non, mais c'est vrai, franchement, je, parce que j'ai abordé les choses, c'était très intéressant. Je me suis rendu compte que moi, ce que je faisais naturellement en tant que plasticienne, qui est toujours, par exemple, dans les constructions de, de, de mes albums, comme ouvre les yeux, de rechercher des équivalences entre, quand on construit une double page, la double page, c'est vraiment quelque chose de très important, et donc entre deux images, eh bien, on va rechercher des équivalences formelles, des équivalences de couleurs, des équivalences voilà, qui vont emmener l'enfant à créer des liens, de lecture, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que l'apprentissage en mathématiques, les premières années, ce qui était important, c'était créer des équivalences de volume. Parce que la comptine numérique, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tous les enfants l'apprennent. Mais après, ce qui est difficile, c'est de dire que trois choses égale trois choses, quatre choses égale quatre choses. Et Je me suis rendu compte qu'on faisait le même boulot, elle et moi et ça m'a fait réfléchir sur comment je pouvais faire un, un, un petit livre qui mettait en scène tout un petit cabinet de trésors de, de, de l'histoire naturelle en faisant des équivalences comme ça, entre des pétales, des papillons, des cailloux, des feuilles. voilà Et, et j'ai trouvé ça très beau, comme une sorte un peu miniature. Vous voyez, je trouvais que c'était une façon de, de jouer avec des petits objets, des petites choses, des petites feuilles, comme dans « Ouvre les yeux », mais complètement différemment et toujours avec cette main qui est pour moi comme un socle je l'utilise comme un socle pour présenter des choses très belles, hein, voilà. Comme on peut avoir un petit socle dans un musée où on va mettre une petite statuette, ou voilà. Et, et ça, c'est super parce qu'après, dans l'espace, on peut prolonger aussi euh, toutes ces choses autour du donner à voir. Parce que dans un album, on est quand même dans une image. Donc, s'il y a profondeur, c'est profondeur de champ, c'est perspective. Quand on est dans l'espace, c'est tout à fait différent, l'enfant peut tourner autour des choses, il peut faire le tour à 360 degrés d'un objet, d'un volume, il peut manipuler, donc ce sont deux approches qui sont pour moi complètement complémentaires. Et les alors les, les thèmes que vous pouvez aborder tous les deux. Est-ce que enfin là pour le coup c'est né d'une du, relation avec votre fille et, et du questionnement D'un questionnement. Ouais, voilà d'un questionnement. Est-ce qu'il euh, y a une part d'intervention de l'éditrice pour le titre suivant, pour l'idée suivante ou bien non. Oh non. Oh non, <rire> <rire> oh non jamais justement. Enfin... François, tu peux peut-être parler avant ben nous, moi. Il y a mais... complètement une part de c'est un travail en commun qu'on fait effectivement pour quand on a commencé les... après la plage les premiers livres sur les silhouettes, on l'a fait sur les engins chantier. Donc effectivement là, c'était un, un travail à deux. Je veux dire l'idée ou le, le sujet, on, on en parle tous les deux et puis après hop, on y va. Euh... Après, les animaux, les animaux sauvages, oui, les animaux de la ferme aussi. C'est un, un travail vraiment de collaboration, je dis. Puis après, dans le concret, les animaux de la, de la ferme, j'ai été écumé les fermes de Belle-Île, parce que ma mère habite Belle-Île, donc les, les animaux de la ferme, concrètement, il y a tous, il y a la vache, le cochon, tout ça. Dans, dans, dans le même endroit, donc physiquement, c'est ça. Mais par exemple, pour, euh, enfin, dans la démarche concrète, dans donc, comment, euh, pour les animaux sauvages, j'ai été six mois en Afrique, euh, huit mois au chique. pôle Nord. Financé, enfin, par, non, les financé par les grandes personnes. Chique. Oui, j'en oui. ai Brigitte qui venait le week-end dans mon chique. lodge. Euh, c'était génial. Il faut vraiment frapper à la porte des grandes personnes oui, oui, j'ai un, pro un projet de chique. livre pour enfants. Voilà, en Afrique du Sud. Voilà, c'était génial. On sûr, a couru. après les autruches en Australie, voilà juste un week-end pour prendre une photo et une autre rue. Non, j'étais écumé les zoos, mais pas la, uniquement la région parisienne, j'étais aussi à Berlin, j'étais à Anvers, okay. dans chaque zoo il y a des animaux différents, et un des plus merveilleux c'est celui de Beauval où les animaux sont presque heureux d'être là, ils, sont, ils ont le poil brillant, enfin voilà, il s'est vallonné et tout. Voilà. Mais euh, celui sur la montagne, le tout petit, où il y a 19 images, j'ai fait quatre voyages pendant deux ans, enfin, okay. j'ai fait 5000 photos, mais parce que je voulais, par exemple, prendre en photo absolument le Cervin, okay. le Matterhorn, qui a absolument une, une silhouette magnifique, mais je suis allé deux fois. Je voulais absolument prendre en photo un glacier, juste une petite photo d'un glacier, mais j'ai fait faire, euh, trois fois des, des escalades euh, sur les glaciers de Chamonix et, et une fois en, en Suisse. Voilà, enfin, on construit un, un, un livre, franchement, à deux. Après, dans le concret je fais une présélection sur 5000 photos, j'en 1000, et puis on étale la présélection et voir comment composer le livre. Effectivement, ce que disait Claire, une double page, ça, ça répond l'une en face de l'autre. Il y a quelque chose qui se fait, il y a une espèce d'alchimie de, de, de, qui se fait, même sur, sur 19 images, c'est comme ça. On les construit comme ça. Mais est-ce qu'on passe par un, un inventaire, par les mots d'abord Est-ce qu'on fait un inventaire Quand on se dit « je vais travailler sur les animaux de la ferme », on pose sa feuille blanche, on fait une liste, oui, on fait un il faut euh, que je mette euh, une poule, un canard, et etc. Oui, enfin ou... pour, le, pour, pour les animaux de la ferme aussi, il y avait un truc de base, effectivement. Ouais. Là, sur le prochain qu'on fait, il y, a, il y a aussi une liste qu'on fait, mais puis après, euh, on voit. Et puis le chose après, avec Brigitte, c'est qu'on fait le livre quand il est prêt. Le livre sur les fruits, fleurs, légumes, euh, je suis tombé l'année où euh, il a fait très très mauvais tout l'été, en région parisienne, donc j'ai été dans les différents jardins potagers, ou le, au, au jardin de Versailles, au potager royal de Versailles, c'est l'année, il a fait atrocement mauvais en région parisienne, il n'y a pas eu de fruits, pas eu de légumes, on a attendu un an pour que je prenne en photo de vrais fruits, voilà mais moi je pense que alors par exemple moi je travaillais pas de la même manière que François avec Brigitte mais alors pas du tout mais je pense que pour Brigitte il faut aussi qu'un projet trouve sa place dans dans, dans, dans son catalogue et, et au moment où, où l'auteur ou nous on travaille sur un projet c'est pas forcément toujours le moment pour Brigitte donc il faut aussi savoir construire euh, patienter que ce projet sorte à un moment je pense que tout ça ça ça, ça vit ensemble il n'y a pas euh, j'ai un livre ça, ça, ça il faut que ça sorte tout de suite voilà Brigitte, elle sort peu de livres, tu sors quand même un nombre de livres raisonnables dans l'année, donc je, je, je pense que euh, voilà, c'est aussi... Euh... Euh, C'est drôle que tu ressentes ça parce ouais. qu'en fait, je le vois pas, pas, pas, pas du ah, tout. Ouais, là, moi, tu... <rire> non, non, pas du ouais. tout justement parce qu'avec vous, quoi, avec. Euh... Bon, je travaille aussi. J'ai une politique d'auteur. Hein, pour mm -hmm. ceux qui connaissent le catalogue, euh, la majorité des, des, des auteurs avec lesquels je travaille, je travaille avec eux régulièrement. Chacun à son rythme. Euh, C'est vrai que Claire a un rythme plutôt. Euh, Quoi, on pourrait dire lent, puisqu'elle publie ouais, peu de livres ouais. mais c'est vrai que je, je, moi j'ai l'impression d'accueillir vos livres quand, euh, quand c'est le moment pour vous en fait alors c'est vrai que je ne travaille pas du tout euh, de la même façon avec Claire euh, ou avec euh, François parce qu'en en fait à chaque fois moi mon travail d'éditrice c'est que je m'adapte aussi à, à, sûr, aux auteurs hein. que j'ai en face de moi donc euh, <rire> voilà c'est sûr que c'est totalement différent je ne construis pas fois. mes projets, mes albums avec Brigitte je vais vraiment... Euh... Pff, je, de... Je, je, je travaille seule et à certains moments j'ai besoin de faire un petit point ou de montrer des choses à Brigitte peut-être pour me dire quelque part au fond de moi oui, oui, tu es dans la bonne direction il y a quelque chose de, de, de, de bien qui est en train de se construire parce que j'explore beaucoup de choses et que des fois, je, je, je, ça prend des proportions de chantier assez énormes et que ce qui m'intéresse, c'est de ressortir presque la quintessence de quelque chose et que cette, voilà, ce, ce, ce, ce que je vais retirer va être quelque chose justement de, de très fort et qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse clac. Clac, clac, clac. il faut qu'il y ait vraiment une, quelque chose qui tienne, hein, qui soit euh, voilà, très fort visuellement, très, très présent. Très, euh, voilà. Donc ça, ça nécessite. Et puis Après, d'un projet à l'autre, même moi, je travaille très différemment, il n'y a pas de généralité. Hein. C'est la question suivante, comment on fait pour ne pas se répéter d'un projet à l'autre Alors, ben, moi, c'est mon obsession, donc ça tombe bien. Oui. Je ne veux pas du tout faire les mêmes livres, au contraire, et j'ai besoin de temps pour ça. Justement, quand Brigitte dit que je, je, je sors des livres à un rythme très lent, c'est tout à fait vrai et je l'assume pleinement, déjà parce que je suis quelqu'un qui aime prendre le temps. Je trouve que dans la vie, on est totalement stressé, il y a une espèce de pression tout le temps pour aller vite, pour sortir des livres, pour faire... Et moi, je ne veux pas du tout de ça. Je veux accompagner mes livres longuement. Donc, c'est vrai que je passe en général deux ans à les faire vivre, à regarder ce qui se passe voilà. et pendant tout ce temps-là, se construit les prochains, c'est-à-dire que très souvent quand je travaille sur un album le travail de recherche sème déjà plein de graines pour d'autres livres c'est-à-dire que je me rends compte que oh, là il y a quelque chose de super que je pourrais explorer voilà. donc je mets ça de côté, j'ai des piles de petites pochettes avec des idées, des feuilles, des choses que je note qui sortent comme ça et puis à un moment, je sais que ça va être le moment de m'attaquer à ça Voilà. Donc, c'est des étapes, c'est plein de, de choses. Et puis, je pense que, euh, franchement, avec beaucoup de modestie, je pense qu'aujourd'hui, il y a une production éditoriale énorme. Et que quand on sort un livre, pour moi, bah, il faut que ça ait vraiment un intérêt, il faut que ça ait du sens, et il faut que je puisse aussi accompagner cet ouvrage avec tout un développement d'expos, d'installation, et que ce soit porteur de quelque chose. Parce que si c'est juste pour sortir un livre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, je, je, je, pour moi, il faut vraiment que ça aille au-delà juste de « je sors un livre ». C'est ce que je me enfin, posais comme question. Est-ce qu'il euh, y a une énorme production d'imagier Comment on arrive à se démarquer dans, dans la production actuelle d'imagier ben, En étant soi-même, tout simplement. Hein. Oui, c'est ça. Il faut, chaque fois que j'enseigne, je dis à chacun, à chaque élève, voilà. soyez unique, vous êtes unique, respectez oh, votre je unicité, développez votre unicité, quoi. Même si nous, avec les imagiers qu'on fait avec Brigitte, on a quand même un esprit de collection. C'est vrai que... Je pas ce mot d'imagier. Pas trop, ça non plus. Oui, je sais bien. <rire> J'en fais exprès. Alors, vous les appelez comment, vos livres Claire, s'ils ne sont pas des imagiers, euh, moi, je dis des albums. des albums. Je dis toujours des albums. OK. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Euh, sinon, comment fait-on pour se démarquer euh, Moi, je pense, quoi c'est ce que je ressens de, de plus en plus aujourd'hui, de plus en plus fort, en fait, c'est que vraiment, de plus en plus, il y a des éditeurs qui cherchent, qui créent, qui essayent de trouver des nouvelles pistes. Et puis, bah, c'est un peu difficile à dire, mais dans certaines maisons d'édition, on se contente de regarder les listes de meilleures ventes ou de voir les trucs qui marchent et puis de, de, de copier. Il y a, il y a, ça, ça semble dingue. Mais il y a quand même pas mal de maisons d'édition qui fonctionnent comme ça. Et c'est vrai que, par exemple, les livres de François, on a vu des copies absolument incroyables, notamment en Angleterre, mais un truc de dingue. Alors, c'est toujours compliqué quand un livre... Alors, les Anglais, c'est quand même les pros pour, pour copier, en fait... Euh, c'est difficile mais bon, euh, nous on s'en rend compte hein, parce que le nombre de fois où on fait des éditeurs au moment des foires euh, internationales qui veulent absolument avoir des éditeurs anglais qui veulent absolument avoir un rendez-vous avec nous, venir voir nos livres qui jamais vont rien nous acheter mais on voit euh, un an après vraiment le petit frère euh, de, du livre qu'on a montré euh, et les livres de François ont été énormément copiés il euh, y a un éditeur qui a sorti exactement la même, la, la même série c'est un truc de dingue alors, nous, notre, quand on voit ça, c'est très compliqué de réagir parce que se, se lancer dans des procès internationaux qui vont durer... Euh, voilà, donc on se contente généralement d'appeler ou euh, d'envoyer une lettre euh, d'avocat. Et surtout, notre grande erreur, c'était euh, de voir si ces livres n'allaient pas sortir, être achetés par un éditeur français. Ah, donc, sortir aussi en France. Euh, voilà, donc sans arrêt, on essaye... Là, d'ailleurs, François, il n'y a encore pas longtemps, nous a apporté des livres qui c'est vraiment... Euh, voilà, euh, mais de plus en plus quand même l'édition euh, je pense que ça, ça a toujours été comme ça hein, quelque part mais, euh, mais là, euh, vraiment on se rend compte de plus en plus qu'il y a des éditeurs, des, y a des éditeurs voilà, qui euh, essayent de créer des choses et puis après, bah, quand il quand y a des, des choses qui marchent euh, bah, c'est re, re, recopié plus ou moins bien euh, que je, je, je pense qu'on a, a moi je me pose jamais la question de est-ce que ça va marcher c'est une question qui... qui qui n'a pas de sens, par exemple, dans la façon dont je travaille. Si ça marche, bien, tant mieux et c'est génial. Mais la question que je vais me poser quand je travaille sur un album, c'est qu'est-ce que cet album va apporter aux enfants qui vont le manipuler, qui vont le regarder, qui vont. Voilà. Et qu'est-ce que cet album va pouvoir leur faire découvrir, leur donner à voir, à jouer, à. Voilà. Où ça va les emmener Qu'est-ce qui va se passer c'est ça la question clé pour nous. Pas, euh, ce n'est pas, est-ce que ça va bien marcher, ça n'a aucun sens. On peut, on peut pas, euh, personne ne sait à l'avance ce qui va se passer euh, sur le succès euh, d'un album, d'autant plus que, euh, ni François ni moi, ne construisons un, un travail à partir de narrations classiques, hein, à partir d'histoires. Voilà. On est dans un autre champ complet. Donc on explore euh, les narrations ou, ou le, le, la construction d'un album complètement différemment. Donc, voilà. Il y a autre chose qui vous démarque aussi dans la production euh, livresque, c'est l'aspect artistique aussi qui est très important dans vos livres. On parlait d'artichaut tout à l'heure et je vous disais que je n'avais euh, pas moyen de le trouver euh, sur Nantes, sauf à l'école des, des Beaux-Arts. Oui, oui, alors là c'est l'exemple extrême, mais ce que je, je, je vous racontais, Laurence, c'est qu'en fait, Artichaut, pour moi, les plus beaux retours que j'ai eus sont des retours de crèche, par exemple, où, où j'ai des, des, des personnes en crèche qui, qui me racontent comment les bébés sont fascinés et comment ils vont écarquiller les yeux sur, sur les doubles pages avec les tomates, sur… Voilà. Alors, Comment aborder tout ça La question est simple, c'est que pour moi un livre c'est comme l'auberge espagnole, c'est-à-dire que chacun va y prendre la nourriture dont il a besoin au moment où il va découvrir un livre. Et un livre comme Artichaut c'est autant un livre pour des bébés qu'un livre pour des plus grands, qu'un livre pour des adultes et que la lecture c'est aussi du plaisir partagé et que on, on le sait tous… Euh, L'adulte qui va acheter le livre pour l'enfant est un, est un adulte, c'est lui le prescripteur, c'est lui qui va choisir. On a tous vu des scènes, même sur les salons du livre, où l'enfant fonce sur un livre et le parent dit « non, non, non, pas ça, mais prends ça ». voilà On a tous vécu ça, on sait à quel point c'est l'adulte qui va orienter le choix. Mais moi, je pense qu'il faut faire aussi énormément confiance aux enfants sur leur capacité d'ouverture et sur leur capacité à découvrir. Les premières années de la vie, c'est des années de découverte l'impôt dans tous les sens, ils sont avides de, de, de toucher, de regarder, etc., ils ont la même relation aux livres, donc il faut au contraire leur donner une énorme diversité d'images de livres à cet âge-là, c'est constitutif. Moi-même, j'en suis le fruit. Si on ne m'avait pas offert certains livres que j'ai eus enfant, je ne serais peut-être pas ce que je suis aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un très joli livre enfant qui a été réédité récemment aux éditions Mémo. Mmh qui, qui s'appelle, je ne sais plus, 13 000, un, un jeu de forme, de couleur, voilà, qui est un petit livre combinatoire voilà, qui avait été sorti à l'époque chez Damas édition en sérigraphie hein, et qui a été repris euh, ensuite à l'école des loisirs, dans les premières années de l'école des loisirs, puis il a récemment réédité. J'ai eu ce livre, mes parents me l'ont rapporté de Paris, j'avais cinq ans. Je ne savais pas lire, j'ai joué avec ce bouquin pendant des heures, je ne comprenais rien, mais j'ai eu un tel plaisir, c'est-à-dire une telle augmentation intérieure, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'un livre c'est ça, ça doit créer une sorte de, de bonheur à l'intérieur, voilà nous faire vivre des expériences de couleurs, voilà, la magie de la couleur, la magie des formes, le bonheur de la manipulation du jeu. J'en ai un souvenir incroyable et j'ai redécouvert ce livre 30 ans après, je l'avais complètement oublié et je me suis dit oh, c'est incroyable. Et moi j'ai eu des livres photo aussi, on a, on a peut-être partagé tout ça. Je pense qu'à l'époque où nous étions enfants, il y a eu aussi l'émergence de très beaux livres photos pour enfants, dont la collection de Dominique Darbois, par exemple, sur... Euh, voilà, moi j'ai eu plusieurs volumes euh, de, de cette collection où, où j'étais fascinée par la vie de cette petite japonaise qui faisait la cérémonie du thé en noir et blanc, voilà, et, et, et surtout parce qu'on n'avait pas la la télévision ouverte sur le monde vous voyez ce que je veux dire donc c'était aussi une grande découverte comme ça de culture étrangère et surtout ce qui était fascinant dans ces collections c'était le graphisme oui, la, oui, la, la, maquette, maquette, la les maquette de dingue oui, couleurs, avec des typos incroyables, des aplats de couleurs, des chaussures, des beautés oui, qu'on ne revoit pas aujourd'hui c'est à dire que personne ne fait ça aujourd'hui hein. sauf si on essaie c'est tout à fait kitsch c'est souvent sur des papiers glacés ça rime à rien Alors que là tout est beau le papier mat le... c'est dingue c'était une collection de dingue. Et puis après, j'ai eu des livres complètement kitsch. Alors quand je vois Momo aujourd'hui, je me dis que ça ne peut que plaire parce que quand j'étais petite fille, j'ai eu un livre qui s'appelait « cocker mon ami <rire> ». Qui est un anard de première, qui a été édité <rire> chez Nathan. C'est une, une, une photographe qui s'appelait. Alors j'ai fait des recherches il n'y a pas longtemps, parce que ça m'a beaucoup intriguée. On ne parle jamais d'elle. Martine Pellissier, je crois, elle s'appelle. Ou... Voilà. C'est une illustre inconnue, elle est reconnue nulle part. Et ben moi, je peux vous dire que mon ami Cocker a été pour moi un choc. Voilà. <rire> C'était de la photo C'était de la photo en couleur. Et c'était l'histoire d'un chien euh, qui faisait tout, c'était le quotidien d'un chien dans des mises en scène complètement euh, kitsch et rigolotes, où voilà, il jouait avec le tuyau d'arrosage dans le jardin, il fêtait la galette des rois, euh, voilà. et, et les images sont mais gnon gnon, je ne sais pas comment vous dire, et moi je trouvais ça génial parce que je voyais ce chien, c'était presque mon ami voilà. et c'est des moments inoubliables je sais pas, j'ai vu ce livre, j'avais 4-5 ans et je l'ai encore, je l'ai gardé vous parliez de faire, confiance, euh, faire confiance aux enfants ouais. euh, moi j'ai constaté en, en, en écrivant cette thèse sur le livre photo illustré que euh, souvent le prescripteur donc l'adulte, les, les, les, les éducateurs les enseignants n'aiment pas mettre de livre photo euh, dans les mains des enfants sous prétexte que la photo ne serait pas lui et donc c'est faux quand même voilà alors moi je voudrais bien revenir là-dessus parce que c'est faux alors moi je, je nuancerais vraiment les choses je pense qu'en maternelle le livre photo a pleinement sa place il existe complètement moi je vois partout dans les maternelles où je vais et on en écume <rire> Euh, je vois des albums photos partout. Je pense que euh, ce qui est plus difficile, c'est ensuite à l'école primaire. Mais ça, c'est la nature même de l'école primaire qui de toute façon tend à faire disparaître euh, l'album visuel, parce qu'on sait tous qu'à l'école primaire, et bien, les apprentissages basculent sur autre chose. Hein, on est sur la lecture, sur l'écriture, sur voilà, tout ça. Donc, le, le, c'est bien dommage, mais très souvent, euh, l'éducation à l'image, euh, et je dirais même l'éducation aux arts plastiques globales, bah, voilà, ce, ce temps à disparaître, alors qu'on sait tous qu'il y a des tas de pédagogies dans le monde entier qui va s'appuyer au contraire sur les arts visuels, sur les arts plastiques, sur la photographie, pour apprendre des choses du domaine des apprentissages classiques. Hein. Mais nous, en France, c'est quand même bien, bien dissocié. Euh, donc je pense que ça, c'est l'entonnoir, le, hein, et que les enfants vont redécouvrir des livres d'art un peu plus tard au collège, tout ça. Et bien moi, ma mission, peut-être pour François aussi, c'est au contraire, c'est d'arriver à l'école primaire et de dire, eh ben non, on va, faire un, on va faire un atelier photo en installant des objets, ou on va faire des installations dans la cour, ou on va faire du portrait, ou on va, voilà. Et tout ça, ça fait partie de l'éveil, de, de, enfin, pour moi c'est une évidence, mais tant qu'on reste dans la présentation du monde, enfin, il me semble que la photo est légitime auprès des parents, et aussitôt qu'on aborde la fiction, ça devient plus compliqué, je voulais savoir François si tu avais eu du mal du coup, à faire accepter tes, les songes de l'ours, ou la plage où les bateaux s'envolent, ou les habits du fantôme alors, pour la place d'où les bateaux s'envolent, effectivement, quand je fais des interventions dans les classes, les maternelles, 3 à 6 ans, au bout de la 6 ans, c'est trop grand, je suis perdu. Mais quand vous avez 25 enfants de 3 ans qui disent « Bonjour François de Lebec !» vous craquez. Et euh, quand ils sont accueillis avec des, plein de dessins et tout, de toute façon, on, notre nom, c'est tout attaché, François ouais, de tout Lebec. on voilà. m'appelle le Claire D aussi dans toutes <rire> les maternelles. Alors, quand je fais ah, mon oui. intervention dans les, dans les maternelles, je commence par leur montrer une peinture et... Euh, euh, genre, avec un bonhomme qui est en, qui en rouge tu veux que je le montre je vais juste faire trois images, je vais juste montrer ce que je fais en maternelle au début en tout cas euh, juste... je commence par leur montrer un bonhomme comme ça en photo donc c'est vraiment c'est un bonhomme qui a une tête orange une grosse tête on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille donc les petits me demandent je leur demande c'est un garçon ou une fille Alors, moitié moitié c'est garçon ou fille bon un garçon avec une jupe ça n'existe pas mais si ça existe moi j'ai une jupe j'en parle de temps en temps et puis la tête orange les, les, les, les dents rouges j'avais les dents rouges non les dents, on a les dents blanches Paf donc avec quoi c'est fait je leur demande à quoi c'est fait finalement une disque avec, avec une avec un pinceau donc j'aurai un gros pinceau et puis une peinture puis après je leur demande de fermer les yeux et ouvrez les yeux, je leur montre ça. Donc, un cochon, mais c'est énorme. Et euh, voilà, comment vous savez que c'est un vrai cochon Je leur dis que je l'ai fait avec un petit pinceau, j'ai fait beaucoup de temps, que... mais il est tellement vrai que vous pensez que je l'ai fait avec un, avec un pinceau Il y en a forcément qui me dit que c'est une photo. Et oui. Alors, je leur dis effectivement, en photo, globalement, on prend des choses qui existent vraiment. Et pour passer à l'imaginaire, je leur dis, écoutez, fermez les yeux, regardez l'image d'après. Hop, je leur montre ça. Ah, oh, un bateau qui vole Mais ça n'existe pas Mais si c'est une photo alors plus, ils vont, plus ils sont grands, plus ils vont vers 6 ans, ils me disent, ouais, enfin bon, t'as mis une peinture derrière, t'as fait le, la, la photo après, tu l'as collée dessus. Non, non, non, j'ai pas fait de montage, c'est une vraie photo. Et donc... Et les petits, à 3 ans, ils sont adorables. Ils me disent vraiment, un bateau qui vole et tout, tout. Et puis après, je leur montre effectivement comment je le fais. Mais voilà, pour développer l'imaginaire, je veux dire qu'on travaille en photo à partir du réel. Ce qu'on fait, nous, c'est vraiment le réel. C'est ça qu'on a choisi. Je fais pas de peinture, je fais pas de truc parce qu'on peut le mettre en scène, parce qu'on voilà. le met, on, on le porte à l'imaginaire. C'est ça que j'essaie de leur faire comprendre en, en Alors, trois je, images je de ça. Je pense qu'il y a un mot, François, qu'il faut qu'on prononce vraiment absolument, c'est le mot « jeu », c'est-à-dire qu'on joue avec le réel. La notion du jeu mmh. est essentielle. Ouais. En, tant, en tant que, que photographe, euh, on joue avec les, les, les, les objets du quotidien, avec le, le, le réel, c'est-à-dire le paysage, etc. Bon, moi, peut-être, par rapport à François, je vais rajouter des matériaux supplémentaires, tels que la peinture tel que voilà parce que j'adore transformer ce réel tout mélanger, le métamorphoser tout voilà. mais je secteur. mais je mais je pense que notre vraiment notre notre point commun c'est ça c'est jouer avec le réel ouais. c'est le mettre en scène le construire l'installer le photographier et, et ce qui est très Plaisant peut-être dans tout ça, c'est que c'est la magie de la photographie, c'est-à-dire que ça ça va arrêter l'éphémère. Hein. C'est-à-dire qu'on sait tous que on, la photographie, c'est pour revenir vraiment aussi à l'essence de ce que c'est que la photographie, à Roland Barthes, à tout ça, qui est que ben on, on, on arrête le temps. Hein, à un moment, et que du coup cette image va être porteuse voilà, ouais. euh, d'une du, du, mémoire d'un imaginaire d'un temps présent, de tout ça et que quand on regarde une image, on le sait tous une, une, une belle photographie on, on, on rentre dans cet univers et on se pose tous la question mais qu'est-ce c'est -ce pas que qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'elle montre, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après, voilà c'est ça qui est très beau dans oh, une photographie, ouais. c'est tout ce champ euh, du, du voyage dans le temps. Tu es d'accord, François Oui, sauf que le, le, le, le, moi je dis que je ne prends pas des photos, je construis des images. Donc oui, l'instant euh, capté là, de, de Cartier-Bresson, ce n'est pas ce que je fais. Ah non, non Mais plus, euh, on travaille avec le réel, avec la ouais. matière photographique. Ouais. Voilà. Mais pour euh, revenir au, au narratif et au et à l'imaginaire. Par exemple, sur le, les sons de l'ours, il faudrait voir que c'était un projet pour adultes, par exemple. Euh, c'était un collectionneur d'ours en plus qui en avait demandé, quand elle avait vu la plage, je pas bien faire un livre avec toi, euh, sur, avec, avec des ours en plus, euh, à l'occasion du centenaire de l'ours en plus, en l'année 2000. Alors, j'ai pris quelques, quelques ours dans sa collection, des ours qui avaient vécu, qui avaient qui étaient qui avaient appartenu des enfants, qui étaient dépenaillés, recousus, etc. Et pendant trois ans, je me suis promené à différents endroits euh, et instinctivement, j'ai fait un certain nombre de photos mises en scène, avec toujours effectivement, tout était fait au 6-6 argentique carré, avec euh, une petite lumière en plus, et instinctivement j'ai fait ces photos. Et après, je leur ai montré les photos et bon, ils ont trouvé ça très bien, mais sauf que c'est madame qui a écrit des textes très psychanalytiques sur, sur, sur qu'il n'y avait rien, aucun rapport avec, avec les ours. C'est ce que j'avais fait construit. Donc, euh, finalement, après, j'ai repris le, le, le concept, l'idée, enfin, pas l'idée, le, les images. Que pendant deux ans, on a cherché des éditeurs adultes qui n'en ont pas voulu à cause des, des textes, on va dire. Et donc, je lui ai dit, bon OK, vous faites, si vous voulez, un livre pour adultes. Moi, je reprends mes billes. On fait un livre pour enfants. Donc, euh, comme pour Brigitte, c'était très nostalgique, effectivement. Quand on fait quelque chose comme ça, avec des ours en plus, ça porte sur le nostalgique. Par contre, c'était un, un, un défi parce que c'était en noir et blanc pour enfants. Et euh, après, j'ai refait les textes euh, qui, d'une manière, reprenaient à la manière dont implicitement j'avais fait les photos. C'est-à-dire que ça parle un peu de, de, de, des religions, je veux dire, un peu d'écologie, un peu de. C'est philosophique avec des mots très choisis, un peu compliqués. Mais les enfants, ils adorent les mots compliqués, même les plotis. Donc s'il y a plusieurs niveaux de lecture sur ce livre-là, il y a les images. Selon leur âge, ils peuvent être questionnés, questionner les parents, après questionner sur les textes, et puis bon, il y a plein de choses comme ça. Pour moi, c'est un livre pour les pour les pour tous les âges en fait. Et c'est le seul livre que je mets à la fois sur mon site pour des livres pour enfants et mon site livres pour adultes. Il fait vraiment pour moi la transition entre ce qu'on appelle la fine art photographie et voilà, parce que je l'ai traite en noir et blanc. Mais il y a un mot qu'on n'a pas prononcé quand même, qui est « beau »,« la beauté ». C'est-à-dire que c'est quand même super important dans notre boulot. Moi, je, je, ce que j'essaie de faire tout le temps, ce que je recherche, c'est produire des images qui, qui, qui vont être belles, où il va y avoir une, une, une énergie, une, une, un contact avec l'émotion du sensible, avec le ressenti. Tu construis avec... quelque chose, tu construis. C'est super ça important. C'est-à-dire qu'une image, c'est ça aussi. Je me dis, mais... Est-ce est que ça va Est-ce que l'enfant... On se pose jamais la question comme ça. Est-ce est, est que l'enfant peut avoir des émotions esthétiques Mais bien sûr que oui. C'est évident. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Moi-même, je l'ai vécu enfant, donc je, je sais pertinemment et, et on, on, on le voit, mais je pense qu'on s'autorise pas suffisamment à se dire que euh, la découverte d'un album ou, ou le, la lecture d'un album avec un enfant, ça peut être totalement et pleinement et uniquement une, une expérience euh, voilà, du sensible, de l'émotion, du voilà et qu'il n'y a pas besoin forcément de parler, de jacasser, de raconter une histoire. Les choses vont se vont s'exprimer naturellement, les choses vont... Voilà, l'enfant va, va nommer, va dire, va gazouiller, va voilà, et tout ça, c'est magique, c'est un discours magique, tout simplement. La question que je voulais vous poser, comment vous imaginez vos lecteurs, tous les deux, euh, avec vos livres entre les mains Je ne les imagine pas comme ça, c'est... En fait, je, je me pose toujours la question inverse, qui est... Est-ce que là, il y a suffisamment de choses pour déclencher une émotion Ou pour déclencher un, un quelque chose de, de, de visuel, de tactile de... Et puis un questionnement. C'est-à-dire qu'un livre, pour moi, c'est presque un moteur à questionnement. Je préfère qu'un enfant dise « qu'est-ce que c'est ?» ou « c'est quoi ça ?» voilà, plutôt que de nommer et dire euh, « tasse », etc. Non, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre dans la posture où il va s'interroger, et où même l'adulte va des fois être comme ça en disant eh, « c'est quoi ça ?» voilà. Et là je me dis eh « c'est super, c'est comme quand on va voir un tableau, une œuvre ou autre chose, et on peut aimer ou détester, mais en même temps on est retenu par quelque chose, et ce qui est important c'est d'être retenu par quelque chose, parce que c'est ça qui va laisser un souvenir, c'est ça qui va laisser une trace » qu'elles soient positives ou négatives, voilà. on n'est pas là pour créer des, des, des fan clubs, on est là pour faire des, des, des albums qui vont capter à un moment euh, l'attention, l'émotion. Oui, moi j'ai beaucoup, beaucoup de retours effectivement euh, sur euh, les réseaux sociaux de temps en temps, et, euh, de, et, et des petites images, ou des de, de, de, de, de lecteurs, enfin des parents qui envoient des photos, des petits, mais, mais un an, un an et demi, qui sont en train de regarder, regarder, encore, encore, encore le même livre, c'est absolument... Euh, de rap, quoi. Par contre sur les, les songes de l'ours là j'ai pas eu beaucoup de. Bon, il, a, il est compliqué c'est plutôt les justement les bibliothécaires qui le mettaient en avant et qui euh, faisaient solliciter l'interrogation l'interrogation des enfants. J'ai lu j'ai lu d'ailleurs une critique euh, sur un blog qui disait euh, Quel chantier, donc le euh, livre de François Delbecq sur le chantier, le seul livre capable de nous faire euh, aimer les engins de chantier. <rire> Et du coup, <rire> Et je reviens sur l'aspect les... oui, esthétique, effectivement, on, on construit des images, on aime bien le, le beau sur le livre Quel chantier. J'avais fait un travail de détourage des, des, des, des engins, engins de chantier, j'avais éclairci le, le fond pour mettre en avant les, les, engins, les engins de chantier. Mais les enfants, ils adorent les engins, enfin bon, c'est. L'aspect esthétique est vraiment important. Mais oui, la question, ce Le... n'est pas les engins, c'est comment montrer les engins. C'est-à-dire que toute la question est là. C'est-à-dire qu'on peut, peut faire… Il y a des livres sur tous les sujets et, et il en voilà. existe… Euh, voilà, vous allez dans n'importe quelle médiathèque ou librairie, vous allez vous dire savoir qu'il y a tant de livres sur tel sujet, sur ouais. tel sujet. La question, c'est comment vous donnez à Exactement. voir euh, ça, cet univers, que, quelle représentation vous allez en donner et, et surtout… Qu'est-ce que l'objet livre va euh, proposer C'est-à-dire, au-delà au des yeux, je, je pense que la lecture, c'est pas que les yeux. La lecture, c'est tout le corps, c'est tous les sens, c'est l'émotion, c'est le cerveau. C'est voilà, c'est vraiment tout, tout. Alors justement, en parlant de vos installations, est-ce que les installations sont des moyens de plonger dans le livre à taille réelle ou bien donc du coup des, un laboratoire d'invention C'est plutôt un laboratoire, c'est-à-dire que les installations jeux que je développe. Alors... Il y a quelques images ouais. là. Alors J'ai choisi de vous montrer des images où bien sûr, il n'y a pas les photographies, mais elles sont toujours là. C'est-à-dire que ce n'était peut-être pas intéressant de vous montrer des, des, des images de photos mises sur des murs ou mises en scène. Donc, en fait, dans, dans toutes ces installations jeux, il y a bien sûr la présence des images, des photographies qui vont être très souvent en grand format et qui parfois... Euh, accueillent davantage d'images qu'il n'y en a dans les albums. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant de montrer à des enfants aussi, c'est qu'un euh, album va être aussi un choix, une sélection, une construction à partir d'images, mais que pour obtenir ce choix, il y a eu un travail beaucoup plus vaste, voilà. Donc, il y a souvent beaucoup plus d'images en très grand format, parce que ce qui est important, c'est d'inverser le, le, le rapport du corps à l'image. Dans le livre, ce que je dis souvent, c'est que le, même si on fait un gros livre, le corps de l'enfant est plus grand que l'album. Alors que dans une exposition, on peut totalement inverser les choses et l'image peut devenir plus grande que le corps de l'enfant. Donc, on, on le sait tous, nous, qu'on ne regarde pas les images de la même manière. Quand elles sont dans un livre où on va regarder le mouvement, ça va être ça. Et dans une expo, c'est ça. Déjà le corps. Et pas du tout positionné pareil et ensuite ce que je peux proposer euh, vraiment euh, ben, c est, c est, là c'est mon travail de plasticienne c'est à dire que ce qui m'intéresse c'est que tout ce que j'utilise moi pour créer mes images en termes de matériaux que ce soit euh, des, des, des objets du support du, du, du bois du tissu etc ce qui m'intéresse c'est que les enfants puissent les manipuler les toucher les installer eux-mêmes et développer du coup euh, des images des volumes éphémères qui s'installer dans l'espace et c'est super important et, et avec des bébés c'est absolument euh, génialissime et le, le le livre tactile est pour moi très frustrant c'est à dire plusieurs fois je me suis posé la question en me disant mais c'est drôle on se questionne quand même hein. je me dis c'est drôle dans tes images tu recherches toujours ce que j'appelle la tactilité c'est à dire comment on ouvre les yeux par exemple c'était vraiment euh, L'obsession dans cet album qui était comment une photographie, finalement, peut donner envie de toucher. On a toujours envie de mettre la main sur l'image ou de lécher. ou de voilà. Et après, c'est comment, finalement, l'installation jeu va encore nous emmener ailleurs. Et très souvent, là, je pense que je compense parce que la photographie, bien sûr, on joue avec le réel. Mais moi, j'adore l'abstraction. Je pense que c'est aussi toute une dichotomie chez moi. J'adore l'abstraction et j'adore les jeux formels, vraiment purs et durs, les jeux de construction, l'approche de la forme pour la forme, c'est-à-dire la beauté de la forme, la beauté du... Et très souvent, mes installations, je me permette de développer ça, je me rattrape, c'est-à-dire que non, mais c'est vrai, je, je vais développer des jeux, je vais construire des choses qui vont vraiment donner aux enfants la possibilité de jouer purement avec un vocabulaire « forme, couleur, texture » Qui va les amener à re-regarder les images différemment et à peut-être voir des choses qu'ils n'avaient pas vues. Et bien sûr, l'idée de ces installations-jeux, c'est de faire un aller-retour constant entre le livre, l'image, le faire, le toucher, le vivre et après revenir à l'album. Mais voilà, c'est pas à côté, c'est tout ensemble. Mais vous disiez que vous y puisiez aussi matière à, à, à inspiration pour un prochain livre. Est-ce que le prochain, Sa Perlipopette, euh, vient d'atelier non, sa perlipopède, c'est vraiment une, une pure, euh, un pur plaisir personnel, c'est que j'adore les motifs graphiques. Bon, dans Artichaut, on le voit déjà très bien, hein, puisque je joue constamment avec les lignes, les carreaux, les poids. Voilà. Et en fait, ça fait des années que je réfléchis à... En fait, si vous voulez, avec Artichaut, ça a été une expérience très, très intéressante qui était comment finalement le motif graphique allait donner une autre lecture euh, du fruit comme un personnage, voilà, parce que ça devient des personnages. Et en fait, je me suis dit, non, ce que j'aimerais maintenant, c'est que ces motifs graphiques envahissent le quotidien et deviennent comme une sorte de comédie musicale pour enfants dans un livre et donc c'est ça que j'essaie de construire bon là j'en suis au début hein. c'est un projet qui a été très freiné par la crise sanitaire parce que bah, j'ai pas pu travailler normalement pendant deux ans à l'extérieur voilà ça demande une énergie pas possible de faire des mises en scène de construire de trouver les matériaux voilà donc là je je, je m'y remets pleinement mais non l'idée ça serait vraiment comment le monde peut d'un seul coup être métamorphosé par des rayures, des lignes, des poids, des carreaux, et, et, et comment les enfants jouent avec ça, et comment moi je joue avec ça en tant qu'auteur, et en tant que, que photographe, et en tant que plasticienne, et comment je vais jouer à l'intérieur du livre, Voilà, c'est un livre sur le jeu, parce qu'en plus je mets en scène uniquement des jeux, des façons de jouer. Et alors on passe alors les planches que vous nous avez confiées là. On passe d'abord par du dessin. Même chose, François, si tu veux nous montrer ton, ton bon, carnet. Comment on, comment on fait d'abord bah c'est pour ça que François dit si bien, on ne prend pas des photos, on les construit. Euh, bien sûr, par exemple pour un projet comme ça, il y a des étapes de croquis, euh, de, de, de construction, de, de, de listes, de oui, mais ça c'est le travail de la de oui, c'est le travail préparatoire. Les, les, les ah, je, savais, je savais où j'allais aller, je connaissais les lieux si je rappelle et euh, je savais ce que j'allais faire, donc je suis en train ou euh, avant de partir Je fais mes croquis. Euh, voilà. Et après j'ai réalisé. Euh. Mais ça, c'est le beau à bas de la photographie de studio, entre guillemets. C'est-à-dire voilà. que, que, que, que l'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, finalement, je crois qu'autant François que moi, on, on travaille vraiment dans un travail de construction photographique. On est des metteurs en scène. Moi, j'ai travaillé avec une compagnie de théâtre d'objets pendant des années. Je, je, je, je pense que la photographie, pour moi, c'est presque une continuité de tout ça. C'est-à-dire que, c'est oui, on, on, on construit. On n'est pas des, des photographes de, de l'instantané du tout. De, de la captation Dans les images, c'est différent. Je ne fais pas de, de croquis. Je fais euh, toutes les photos et après, on, on voit si. Le, Mais tu ne peux pas faire des croquis. Je peux faire des <rire> Là, ça n'a pas photos. de sens. Il faut que ça ait du sens, bien sûr. Par ouais, contre, dans mes sûr, expositions, hein. euh, enfin, je ne fais pas beaucoup d'expositions euh, en volume avec les, avec, avec les images. Enfin, je. Euh, je ne fais pas d'installation. Par contre, dans mon travail personnel, effectivement, où je mélange photos, sculptures et courts-métrages, euh, la dernière grosse exposition, j'ai fait des, des, des machines qui roulent au départ pour les transports amoureux, les transports de l'âme. Mais c'est des choses en acier. Avec, euh, la plus grande fait 6 mètres de long. Il y a une cage dedans. Ben, c'est très ludique. Et la dernière exposition, j'ai fait effectivement des ateliers avec des enfants qui jouent avec dans, les, euh, dans la cour, des normes cour du centre d'art. Mais euh, voilà. Et euh, je me posais une question, est-ce que Claire, vous pourriez illustrer, même François, est-ce que vous pourriez illustrer les mots des autres ah ben Pas du tout, ça n'a aucun sens. Hein. Ah ben ça ne peut pas. En fait, ce n'est pas que je, je ne veux pas, c'est que ça ne peut pas. Euh, moi, je, je, je pars complètement euh, d'une matière, euh, d'un objet. Parfois, je prends une photo et, je, et cette photo, je la laisse de côté en me disant ah, c'est le début de quelque chose. Je ne sais pas encore quoi mais en fait on sent les choses, c'est très intuitif mais non, moi je, je vais partir profondément de la matière d'une forme et puis peut-être d'un intérêt pour quelque chose j'ai envie de faire un livre voilà, dans, dans, parce que ça me réjouit profondément, euh, par exemple j'adore les, les fruits, les légumes, tout, tout, toute cette beauté c'est est totalement esthétique, c'est tellement beau naturellement que euh, voilà, on se dit mais c'est est ça, oui, partager ça avec des enfants, c'est capital. Voilà. Et puis après, on, on, on va là où, où on est. On, on, je, je fais un livre à un moment de ma vie, c'est-à-dire que dix ans plus tard, je suis ailleurs. Mm -hmm. Donc, je vais faire aussi un autre livre parce que je ne suis plus ni la même personne, ni au même endroit. Et je, je pense que ce qui est très, très important c'est que la vie est une métamorphose permanente, et on le voit chez les enfants qui se développent, on voit à quel point ils changent les premières années, à quel point, voilà, et moi je conçois ma vie comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que les choses évoluent, changent, que je puisse me nourrir, que je puisse, voilà, évo... ouais, changer, évoluer, me métamorphoser, sinon ça serait d'un ennui profond, et sinon je pense qu'on n'aurait pas cette cette capacité à vouloir transmettre ça aussi aux enfants, qui est qui regarder, découvrir, foncer, prenez du plaisir, surtout ouvrez toutes les petites portes, toutes, toutes les petites fenêtres en vous pour pouvoir vivre le maximum d'expériences sensibles, esthétiques. Pour moi, c'est ça aussi un livre, hein. c'est euh, une invitation euh, à l'ouverture. Et moi, je pourrais euh, travailler sur un texte. D'ailleurs, j'ai animé il y a très, très longtemps un, un atelier sur le texte et l'image. En photo, on partait d'une nouvelle de, euh, de Leclésio et tout le monde l'a interprété à sa manière. Peu importe s'il y avait le texte ou pas, sur l'image euh, ou pas, c'était très intéressant. Par contre, pour les habits du fantôme, par exemple, là, on a travaillé à deux et simultanément. C'est-à-dire que Michel Sayou avait établi la trame narrative, une disparition dans une pension de famille. Et, euh, et moi, j'ai construit les images en faisant poser mes amis, en faisant des recherches architecturales. À l'époque, je travaillais en 6-6, ou même à la chambre, 4-5 inches pour faire euh, les, tout, tout, tout, tout, les photos. Et tous les mois, on se réunissait euh, en, et on... on, on on, dit, on, on décidait ensemble de, où, vers, vers où allait le, le, le, le roman, ou, enfin, le, la trame narrative, l'histoire. Et moi, je continue euh, à faire les photos. Mais vraiment, c'était un travail à tous les deux qui a duré pendant, pendant un an. Ouais mais je, moi je serais, serais d'accord quand même pour faire un, un travail d'illustration, en fait, de travail sur un texte aussi, si littérairement ou si il m'intéresse si, si ça fait écho si y a une, au oui, moins une histoire d'élévation on là-dessus, bien sûr ouais, ouais. Ouais. parce que moi je, je, je conçois le livre comme une, comme une expérimentation et, et comme euh, offrir un oui, mais dans ma démarche, tu vois, les mots ne peuvent pas s'intégrer. Les mots ne sont pas le point de départ en fait, du travail de création visuelle. Jamais. Ils surgissent à la, au fil de, du tournage de page. Ils peuvent surgir au, tournage, au fil du tournage de page ou pas. Ou pas, ou pas parce que parfois, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt. En fait, le mot, je vais le traiter au même titre que les formes, les couleurs, etc., comme un, un matériau poétique, c'est-à-dire un matériau qui va être aussi... Un support euh, à l'imaginaire, voilà, ou un déclencheur. Ça, je, je, je trouve que ce mot est super important. C'est la notion du déclencheur. C'est-à-dire qu'un livre, ce n'est pas fait pour tout mâcher. C'est-à-dire c'est ce n'est pas du pré mâché Mais ça doit déclencher des choses. Donc, ça doit déclencher la parole, ou l'imaginaire, ou l'émotion. Et que parfois, il suffit d'un tout petit quelque chose. Voilà. Et, et le mot, pour moi, a vraiment ce rôle-là. Ou les gestes, on revient en arrière, on soulève les exactement, caches. Exactement. C'est un déclencheur. Fr euh, François, quel est ton prochain projet photo Alors, c'est un imagé sur laquelle on a déjà fait trois séries de photos, mais on n'est pas encore d'accord, on n'est pas encore au point, donc on, <rire> <rire> on avance. <rire> euh... Un peu de suspense. <rire> bah, c'est bien, Moi, bon, ça, c'est laboratoire. Alors, et, et on, on, on, il sortira quand il sortira, donc pas avant un an. Entre-temps, on en fait un autre aussi, sur un magnifique, là, euh, plus architectural, sur la Villa u 27 de Hélène Gray, euh, en coédition avec euh, le Musée de la Maison du patrimoine. Voilà. Euh, Claire, est-ce que vous voulez nous parler de qui suis-je et des portraits d'enfants et la ah, réaction, des, réaction des lecteurs. Alors, ouais. qui suis-je Oui, c'est un, un projet, euh, bien sûr, un peu à part et un peu singulier. Euh, J'ai été accueillie en résidence cette année-là dans deux lieux différents. J'ai eu une proposition de résidence à Villeurbanne, qui est donc dans la banlieue lyonnaise euh, vous voyez tous, hein, où c'est, ville C'était une proposition du réseau des, des médiathèques et du service petite enfance. Et puis la même année, par le plus grand des hasards, j'ai eu une proposition équivalente dans une commune, mais aux antipodes à Loudun, dans la Vienne, qui est une petite ville de 12 000 habitants, par la directrice de la médiathèque et qui voulait que je travaille avec une sorte de, de, de relais multi-accueil. Donc je me dis « chouette », à l'époque je, je finissais de publier euh, les, les, la série « Sur les mains ». Et donc je, je m'étais dit, en fait je voulais faire un quatrième opus autour de, de, de ces petites mains qui bougent, et je voulais faire quelque chose autour de la gourmandise, des aliments. Voilà. Donc je suis arrivée avec des sacs remplis, un peu comme Mary Poppins, de, de fruits, de légumes, de choses à manger, à se mettre en bouche. J'ai travaillé, je pense, une journée dans chaque ville, et je suis rentrée chez moi et je me suis dit, je me fourvoie complètement. C'est-à-dire que non, ce n'est pas possible. Tout se passait sur le, sur le visage, sur la bouille. C'est-à-dire que tout ce plaisir, tout ce jeu, c'était là, sur le visage. Donc bon, là, c'était particulier parce que c'était vraiment aussi un travail entre guillemets collaboratif, collectif. Hein Donc il a fallu revoir le projet, et ça a été formidable parce qu'on a fait des réunions d'information avec toutes les familles, Vous savez, c'est très difficile d'obtenir aujourd'hui des autorisations pour photographier des enfants, c'est un cauchemar. Et donc je, je me suis dit, non, là il y a vraiment quelque chose de très très chouette à, à imaginer, à expérimenter, moi quand je, je me lance dans un, un projet comme ça, je ne sais absolument pas si ça va aboutir à un livre ou pas, c'est vraiment on expérimente, on voit ce que ça donne et après on verra. Et je me suis dit, quand même, j'ai refait le point en regardant un peu dans les bibliothèques, je me suis dit, mais c'est dingue, il n'y a pas un bouquin où on voit des visages d'enfants pour des bébés, à part Les plus beaux bébés du monde, ou tous les plus. Comment il s'appelle le livre historique qu'on connaît tous en noir et blanc Beaucoup de beaux bébés. Beaucoup de beaux bébés, voilà, qui est vraiment le livre qui a fait date, en noir et blanc, complètement. Et je me suis dit, mais non, il y a quelque chose à faire euh, qui dépasserait euh, la, la, la photo de famille de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire Et pendant un an, j'ai travaillé euh, dans ces différentes structures. Donc, à, à Villeurbanne, ben, je pense qu'il y avait cinq structures euh, Petite Enfance et à Loudun, il y en avait une. Et j'ai travaillé. Donc, ça voulait dire quoi C'était un accueil en résidence. Donc, ça voulait dire que j'installais un studio photo dans la pièce de vie de ces jeunes enfants. Et moi, je vivais avec eux et on jouait, et quand ils avaient envie, ils venaient avec moi, ils s'installaient, on faisait une photo, mais je n'étais pas toute seule, il y avait toute l'équipe de ces structures, voilà. donc ça a été une très jolie euh, aventure humaine, et j'ai construit ce travail, euh, c'est très compliqué, parce que si vous voulez l'album, euh, oui si tu veux Brigitte, l'album est construit vraiment comme un domino euh, couleur, c'est-à-dire que si on regarde les, les, les premiers portraits, on va prendre le début, donc, ce petit garçon qui croque la pomme, eh ben, vous avez vu, il y a trois couleurs euh, jaune, rouge et vert. Voilà. Et donc, l'image suivante eh ben, le jaune, du fond, il va basculer sur les poires. C'est le t-shirt qui est vert et le fond qui est rouge. Et tout l'album euh, se construit comme ça ça, ça, clac, clac, clac, clac. ça bascule vraiment au niveau du jeu des couleurs pour créer aussi une unité. Comme ça, il y a un. un un rythme visuel qui, qui va faire qu'il ne va pas y avoir une cacophonie, mais qu'il va y avoir une sorte d'orchestration de la couleur. C'est-à-dire que la couleur, je dis souvent que je la travaille comme une partition musicale. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté avec Ouvre les yeux. Je dis très souvent que pour moi, la couleur, ce sont des notes de musique et je joue un rythme, et ce rythme, je l'impose et je le fais évoluer d'une image à l'autre, et je construis les choses comme ça. Et alors là, pour faire ça en crèche, eh bien, ça veut dire qu'il faut changer le fond de couleur, il faut que l'enfant soit d'accord pour mettre un vêtement de couleur qui n'est pas le sien. Il faut, voilà. Et ça a été un boulot de dingue, parce que faire se changer un bébé de 18 mois en lui disant, on change de t-shirt, on va faire quelque chose, voilà. mais je ne peux pas faire ça toute seule. Donc ça a été vraiment un boulot de dingue avec toutes les équipes et il a fallu une bonne année. Et après, bien sûr, ce que je trouvais très intéressant, alors je, je dis avec beaucoup d'humour que c'est mon, mon, mon livre sur la biodiversité. Alors, c'est-à-dire que c'est un livre sur la biodiversité humaine, fruitière et que nous faisons partie nous les humains d'une immense famille de formes et de couleurs. Et donc on joue beaucoup bien sûr sur tout, tout ce petit vocabulaire et tout ce petit jeu d'images qui est oh, mais toi tu as les yeux en amande, voilà, tu as les lèvres rouge cerise, voilà. Mais est-ce que quand on te coupe le bout du doigt, tu vas être vert à l'intérieur comme un kiwi, voilà. Donc en fait, c'est c'est comme un jeu de miroir entre les fruits euh, la beauté des fruits et la beauté humaine de tous ces types humains. Est-ce que tu as des petits poils qui poussent là, etc. Et tous ces jeux de masques derrière. Voilà. C'est un livre qui a pu voir le jour parce que les parents et les familles euh, m'ont dit « Oui, euh, voilà, on, on vous donne l'autorisation de photographier nos enfants et éventuellement de publier un album ». Et je suis très fière de l'avoir fait. C'est presque le livre où je dis aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir fait ce livre. Euh, oui, tellement contente de l'avoir fait, parce que humainement, je pense que c'est celui qui a la, la, la, la plus belle euh, portée euh, symbolique voilà. sur le vivre ensemble. Et finalement, on est vos... tous ensemble. Finalement, voilà. vos créations sont complètement collaboratives. Bah non, non presque, pas non. du tout. Ah non non, pas du tout. Les autres, pas du tout. Celui-là, c'est très particulier puisque, regardez la différence, c'est que, est-ce qu'il y a de l'humain dans mes autres livres Pas du tout. Sauf là, le premier, où je m'autorisais à mettre des mains. voilà. Parce que travailler avec les autres, c'est hyper compliqué. Il faut qu'ils soient disponibles. C'est super dur de construire un projet euh, avec des personnes qui ne sont pas acteurs, vous voyez ce que je veux dire Ou qui ne sont pas comédiens, ou qui ne sont pas... voilà, Et de pouvoir travailler sur du long terme. On peut, on peut demander ça à personne. « tu es disponible, ah, s'il te plaît, j'ai besoin de faire une photo. » C'est très compliqué. Donc les mains, bien sûr, j'ai réussi à faire ce théâtre de mains qui, qui, en jouant avec, avec différentes personnes, avec des proches et des moins proches. Après ça... C'est hyper compliqué à organiser, ça ne peut se, se, se construire qu'avec un soutien comme ça a été le cas là. Et les prochains, j'en ai un, un qui se construit aussi qui est aussi avec une dimension comme ça euh, complètement humaine. Hein. Euh, mais ça, ça prend beaucoup beaucoup, beaucoup de temps beaucoup de temps, parce qu'il n'est absolument pas question de solliciter des personnes. En leur, vous voyez ce que je veux dire Comme une sorte de, de, de photographe de studio, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'expérimenter des choses avec du public, de faire comme des ateliers participatifs. Oui, tout ce champ humain, je le construis comme ça. Voilà. Et c'est un peu nouveau dans mon travail. Hein, ça, ça, c'est vraiment construit euh, presque à partir des mains où je me suis dit... Euh, euh, mais oui, mais en fait, c'est très très chouette aussi euh, d'avoir des, des, des bouts de, de, de peau, d'avoir aussi cette sensualité, la présence comme ça, comme un théâtre d'objets. Puis après, ça a basculé sur le visage et puis là, ça va basculer encore sur autre chose. Oui, mais, mais je les traite presque comme... Euh, comme des présences de studio, au même titre que je, je, je, je regarde vraiment toujours tout le jeu formel. Pourquoi j'ai choisi ce, ce petit garçon pour faire la couverture, hein, qui s'appelle Idriss, qui à l'époque avait 18 mois, alors des, des, des, des petits bébés euh, à manger la pomme verte, j'en ai eu plusieurs hein, dans les différentes structures. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là eh ben Regardez bien l'image, hein, c'est complètement dingue, la coupe de cheveux est totalement assortie à la, à la forme de la pomme, euh, on retrouve, euh, voilà, cet arrondi parfait, tout son visage, la coupe de cheveux, complètement années 80, hein, c est, c est, c est, voilà, il sortait comme ça de nulle part, ce petit chouchou, et en fait, il n'avait jamais mangé de pommes à la croque, c'était la première fois de sa vie qu'il en mangeait une, et donc je pense que c'est l'enfant pour lequel j'ai le plus d'images, je pense que j'ai 120 photos de ce gamin qui est resté exactement 40 minutes sur sa chaise et qui a mangé la pomme jusqu'au trognon, donc j'ai des images où il est court. De pommes, voilà, il y en a partout, il en a partout. Et en fait, comme le sujet n'était pas, bien sûr, de montrer des enfants en train de manger, ce que j'aimerais faire une autre fois, j'adorerais faire un livre là-dessus. C'est vraiment sur, sur prendre des gens, et ça, c'est très difficile aussi à organiser, mais c'est un livre qui, qui, qui. En fait, je voudrais faire un livre où on voit les gens manger et où on voit les enfants manger à table, vraiment. Voilà, on ne voit jamais ça. C est, c est, ça fait des années, donc j'ai quelques images, je le construis. Mais là, le propos n'était surtout pas de les montrer en train de les manger, mais de jouer avec comme une sorte d'accessoire, de jeu, de, de beauté et de lien avec la peau, le visage, et voilà. Et pour qu'on découvre ces, ces fruits comme des objets esthétiques et comme des objets de gourmandise complète, c'est-à-dire c'est ce n'est pas que le manger, c'est manger avec les yeux, manger avec le toucher, manger, voilà, c'est ça, c'était ça l'idée de cet album. Donc c'est une petite coquinerie de ma part, il se, le, il se la met en bouche, voilà, sur la, la, la couverture de l'album, mais c'est la seule photo où on voit un enfant mettre les choses à la bouche, après il n'y en a plus. Et justement, vous, vous parliez de couverture, euh, la couverture c'est la première chose que l'on voit, d'un livre, comment on décide de la photo qu'on va mettre en couverture, comment on décide du titre, quelle est la part d'intervention de l'éditrice sur cette couverture, sur ce titre, et comment faites-vous votre choix alors la couverture, c'est d'une part c'est un vrai métier, autant moi je peux faire des pré-maquettes euh, vite fait sur, euh, sur, sur ordinateur, mais ce n'est pas du tout mon métier, notre métier, c'est vraiment quelque chose. Le graphiste, exceptionnellement, euh, c'est super important et à chaque fois on fait appel à, à, à une, une graphiste, euh, euh, qui décide et, et c'est un travail à plusieurs. De toute façon, on fait plusieurs souvent plusieurs couvertures, plusieurs, plusieurs essais et euh, plusieurs essais de typo également. Et voilà, c'est vraiment un travail à plusieurs. Entre l'éditrice, moi, je n'ai presque pas mon mot à dire parce que c'est tellement, c'est vraiment notre... mais C'est super fort, une image, de, une image de... Enfin, de réaliser une couverture. Il y a le graphisme, enfin, l'image, enfin, tout, tout, tout est important. Il doit synthétiser le contenu, enfin, elle doit synthétiser le contenu de Ou de faire un parti pris, ou... soit le synthétiser, soit en faire un parti pris, Éveillez qui va être euh, absolument... Alors, moi, je travaille tout ensemble. C'est-à-dire que je fais... Euh la typo, la maquette, je vais jusqu'au bout du projet. Et si je peux aller imprimer le livre, Brigitte me met dans le train ou dans l'avion et je dis j'y vais. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que la couverture, je la construis vraiment aussi au, dé au moment où je construis le livre. Parce que cette couverture, c'est presque le déclencheur euh, de, de, de, de tout ce qui va venir derrière. Et euh, c'est souvent une image que je réalise presque en amont. Voilà. et que je mets de côté en me disant euh, ça c'est la couve. voilà il y a quelque chose et là par exemple sur les nouveaux projets sur lesquels je travaille euh, la couve était là dès le début et là je viens de refaire une couve sur un autre projet où je me dis oui il y a quelque chose voilà. et après je cherche la typo après, moi je suis très très simple et minimale sur les recherches de typos parce que comme les mots n'ont pas euh, voilà, une présence mais je recherche toujours des typos plutôt élégantes, plutôt légères, qui ne vont pas du tout euh, euh, prendre trop de place par rapport à l'image. Et ce que je recherche aussi toujours, c'est une forme de discrétion. Je ne mets jamais mon nom en couverture, mais absolument jamais sur aucun de mes albums. Je mets toujours mon nom sur la tranche, là, voilà, avec l'éditeur. Et ce que je souhaite finalement dans la couverture, c'est juste une invitation visuelle, comme ça. Que l'image prime complètement. Qu'on soit presque dans un... Voilà, dans, et déjà, le, on, le titre, la et le façon, titre il, voilà. il est choisi au démarrage aussi Alors faire. le titre, non, je, je oui, il, il, est, il est là, mais après il y a des variantes, il y a des variations, il y a... Il y a je peux chercher longtemps un titre... Euh, puis à un moment il y en a un qui s'impose voilà où je me dis clac c'est le bon puis après Brigitte est toujours la garante aussi elle va dire, bon peut-être pas peut-être oui, mais on n'a pas vraiment eu cette expérience encore sur des titres à faire évoluer je crois que la, la, le seul album où Brigitte est intervenue sur la couverture pour moi c'est Ouvre les yeux où en fait je souhaitais faire une couverture toute blanche la neige euh, aille derrière aussi, et où en fait, Brigitte m'a dit, euh, ah mais non, franchement, ça serait chouette si on avait une, une, une photo couleur qui, qui fasse aussi, euh, voilà, hiver, et puis hop, qui nous, qui nous amène aussi à se dire que dans cet album, il y aurait, euh, il y aurait du printemps, il y aurait de la couleur, et, et, et je pense qu'elle a eu euh, raison, voilà, vraiment, et je pense que c'est la seule fois où, t, où tu m'as guidée sur une couverture, où tu m'as dit peut-être autre chose, voilà. Et là, je reviens sur celui-là, dans le titre, c'est Patrick Couratin qui l'a trouvé, vroom vroom, je ne sais pas comment parler d'un livre sur, les, sur tout ce qui nous transporte, du, du, du vélo à la fusée, et je me rappelle que Brigitte m'avait appelé un, un matin en me disant « ça y est, on l'a trouvé, c'était génial, vroom vroom ». Être plus simple. Parce qu'en fait, le titre, moi, le titre m'aide à, à construire le sens de l'album. C'est-à-dire que je m'en sers vraiment comme un point d'appui. Euh, très souvent, je cherche une image forte pour démarrer un projet et une, une idée de titre. Et même si le titre évolue, c'est pas grave. C'est parce que, en fait, ça m'a donné un fil conducteur pour porter aussi toute la construction de l'album. Parce que le titre, c'est comme une sorte de. C'est une invitation très forte et il faut, il faut que le titre soit prêt à la hauteur ou, ou que l'intérieur de l'album soit à la hauteur du titre. Hein. Et si cette invitation après n'est pas honorée, il y a un problème. Donc c'est très important euh, que l'album puisse déployer. Euh... Et dans le cas de Claire, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est vraiment très important, c'est que Claire fait vraiment des, des livres-objets euh, et qu'elle euh, conçoit totalement euh, ces, ces objets en fait. Donc, ça aussi, c'est une approche. Bon, ce sont des livres photos, mais en plus, elles conçoivent totalement ces objets. Ça, c'est vraiment une approche aussi très particulière. Ce n'est pas le cas de tous les, de tous les auteurs. Euh, donc, voilà, la jaquette, ce système de donc qui se déploie sont aussi des livres qui peuvent devenir des installations souvent. Voilà, c'est quelque chose de très particulier dans son travail. Et retour d'expérience avec vos autres livres photos Quelle est votre part d'intervention sur les, les couvertures, les quatrièmes les... Moi, vraiment, mon métier, en fait, c'est je, je, je m'adapte totalement à, à l'auteur qui est en face de moi. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui ont plus besoin d'être euh, euh, soutenus, euh, que je leur propose des choses et d'autres euh, moins aussi. C'est vrai que la façon que, que j'ai de travailler avec Claire, Claire me, souvent m'appelle en me disant ah, « il faut que tu passes voir des images et tout ». Donc, je, je vais chez elle, elle me montre des images et, et je sais très bien que suivant ma réaction, elle va euh, euh, voilà, aiguiller euh, dans un sens, dans l'autre, parce qu'elle elle, euh, elle observe en fait la façon dont je réagis. Je sais très bien, hein, je la vois bien. <rire> Donc, euh, après, je sais qu'elle ne va pas tout prendre. Hein. Souvent, elle me dit oh, « non, Brigitte, non !» Je fais « ok, Claire, ok <rire> !» Et puis, c'est un espèce de jeu comme ça aussi, de ping-pong. Moi, je sais, je sais très bien que des fois, je lui dis des trucs, pas forcément pour qu'elle aille de ce côté-là, mais pour... Euh, voilà, des fois, j'appuie, je sais certainement, juste un endroit où elle se questionnait. Donc, elle va rebondir aussi euh, par rapport à ça. Par exemple, sur, le, sur sa perlipopette, euh, quand j'ai montré des images à Brigitte la dernière fois, ce qui a été super intéressant, c'était... Euh, euh, la notion de densité visuelle, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de, de, de, de choses euh, graphiquement sur des doubles pages. Et sa proposition, ça a été peut-être de desserrer. Voilà, de desserrer. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai desserré, j'ai recassé des doubles pages et j'ai réintroduit des nouvelles séries pour que ça respire davantage et, et ça c'était très intéressant de voir euh, voilà, parce qu'en fait euh, je, je pense que quand on, est, on travaille aussi, il y, a des, il y a des moments où on est un peu touchous, hein, on est un petit peu plongé dans des choses, voilà, et qu'à un moment il faut aussi c'est pour ça que l'idée du temps est super importante, des fois je vais mettre de côté un travail et puis je le reprends euh, trois mois ou quatre mois après, je le re regarde et je fais oh non, alors là, ça ne va plus du tout. Il va falloir quand même revoir les choses. Hein. Et donc, ces étapes aussi de temps qui passe, de digérer, permettent de revoir ses propres images, et de se dire, tiens, maintenant, là, il va falloir hop, ouvrir. Et parce que la notion de respiration est super importante. Hein il faut respirer dans un album. Et cette respiration, elle est nécessaire pour que l'enfant ou le lecteur y trouve sa place. Et il trouve aussi euh, voilà, la, la possibilité de, de, de, de parler, de, de, de verbaliser, de ressentir. Et c'est vrai qu'on peut, on peut parfois, par, euh, par désir de, de, de faire bien les choses, peut-être trop en faire. Et que le plus difficile dans ouais. tout ce travail... C'est d'épurer, de simplifier, voilà, de faire que oh, les choses vont, vont être là, mais, mais très fortes, très évidentes. Voilà. Et avec une grande place pour le lecteur. Et c'est presque le plus difficile, je crois. Sûr, hein. euh, tu, tu évoquais Patrick Couratin euh, tout à l'heure, euh, qui était très présent au début des Grandes Personnes. Et c'est vrai que lui, bon, c'est un, un graphiste hein, qui faisait beaucoup d'affiches de spectacles vivants. Des fois, quand on parlait d'une couverture, il me disait, bon bah, maintenant, là, tu enlèves tout ce qui sert à rien. Alors, en effet, bah, on enlève tout ce qui sert à rien. Et on essaye de garder vraiment le truc vraiment l'image forte directe et puis euh, voilà on enlève la crème les paillettes euh, le machin et on garde vraiment que le euh euh, vraiment le, la, la structure et le truc comme ça, vraiment direct, qui va faire que bah, la couverture, on va la lire tout de suite et ce n'est pas une espèce de brouillard euh, visuel euh, où on a du mal à se repérer. Et c'est vrai que le dernier rendez-vous que j'ai fait sur le travail de Claire, il euh, y avait toutes ces images qui étaient tellement fortes, en fait, que l'une en face de l'autre, sur la double page, ça se... Euh, voilà on a du coup on perdait en fait toute cette euh, qu'on perdait une partie de la force de ces de ces images parce que c'était ça devenait ça devenait trop. Donc euh, voilà, c'est aussi tout ce tout ce tout ce travail là euh. Euh, mais, mais, c est, c est mais prendre son temps, exactement. Mais ça, je travaille temps. de la même façon, que ce soit de la photo ou autre chose, c'est pareil. Hein, ça ne change ouais. pas ma façon de travailler. Moi, alors, sur les couvertures, ce qui est important, ce que je, je me pose toujours comme question, euh, parce que moi, moi, quand je vais dans une librairie, ça me panique. Hein. C'est-à-dire, quand je vois tous ces livres, partout, merveilleux, euh, alors, chez, chez moi, c'est pareil, il y a des livres partout, parce que j'adore les livres, donc j'en ai énormément. Et quand je travaille sur une couverture, je m'amuse très souvent à positionner comme ça une image. Je sors plein de livres et je mets mon éventuelle image de couverture. Et là, je me dis, ouais, ça marche. Parce que justement, ding, il se passe un truc ou que, voilà, c'est complètement différent. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi qu'une couverture, eh ben, elle puisse faire un clin d'œil. Voilà. Quand je vais dans une librairie ou quand je vais dans une médiathèque. Très souvent, j'ai une sélection visuelle de premier abord, comme ça. On fonctionne tous comme ça. On va, on va être attiré par des choses. Donc, notre façon de, de travailler, c'est aussi de vouloir attirer euh, les lecteurs sur ce qu'on a envie de leur faire découvrir. Donc, il faut que ça, ça fonctionne. François, la respiration aussi est nécessaire oui, complètement, parce que quand on compose un album, même imagier, effectivement, donc on étale toutes tout, tout, tout, tout les, les photos préparatoires que j'ai faites. Il y a la sélection qui devient très Très important, des choses évidentes, et puis des choses, euh, moi, je n'aurais pas mis, mais Brigitte le met et ça fonctionne absolument. Effectivement, le temps est important, on réfléchit, on laisse passer un peu de, de temps, et on voit la juxtaposition des images, et euh, oui, oui, la composition se fait, euh, se fait à plusieurs, et, et moi, j'aurais mis des choses, effectivement, que, que, qui ont été supprimées. Cela dit, j'ai quand même. Euh, on pourrait faire un imagier de quelques milliers de photos qui pourraient être intéressantes. Mais bon, ce n'est pas grave. La structure d'un livre, il ne faut pas en mettre trop non plus. Et ça, c'est super ah, important. Oui, il y a un équilibre absolument euh, euh, indispensable. Quoi. Il ne faut pas qu'il y ait d'indigestion. Pas... Il, il faut à la fois donner beaucoup de nourriture, mais en même temps pas trop cest qu'il faut que ce soit un très juste équilibre euh, et aussi en termes de manipulation, qu'il n'y ait pas un essoufflement. Euh, voilà, c'est tout un, un équilibre à trouver, mais qui est, qui est passionnant à, à rechercher. Hein, justement, sur... On peut avoir tendance parfois à se dire, oh, « Allez, encore une double page, c'est bien, une deuxième. » Mais non, en fait, il vaut mieux faire 10 doubles pages hyper fortes que d'en faire 15 où, où ça va se diluer. Ça n'a aucun intérêt. Je souhaiterais donner euh, la parole au, au public. Est-ce que vous avez des questions qui pourrait compléter euh, tout ce qui vient de se dire et qui était très très riche. Des questions en distanciel, Monserrat Je pense que bah, tu peux, aller regarder, si je pêche, je peux le... Quelques réactions à minima Oui <rire> Vous-même, vous êtes libraire ou je travaille avec des tout petits, hein, voilà. Et donc je connais très très bien l'adresse aux bébés au... voilà, plus particulièrement les enfants de 3 ans. Et je crois que quand j'ai rencontré votre livre, c'était le premier, c'était ouvre les yeux. Voilà, et c'était une vraie rencontre pour moi. Et je me suis dit ce livre, il est génial c'est trop bien, j'adore cet artiste, <rire> j'ai vraiment apprécié, euh, ben voilà, j'allais dire, la photo dans cette, euh, dans cette utilisation, j'allais dire, narrative, hein, et dans ses correspondances, ses jeux de double page, et, et là, à ce moment-là, j'ai travaillé avec des enfants, j'allais dire un peu avec tous les âges de la vie, Puisque c'était en bas d'immeuble, donc c'était avec des familles, de l'interculturalité, des grands-parents, des ados, des tout petits. Et je trouvais que c'est l'intergénérationnel, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce dont je voulais témoigner. Pour moi, ça s'adresse à tous et c'est ça que je trouve intéressant. Et qu'on pu, qu puisse offrir du beau et de l'esthétique à des tout petits autant qu'à des adultes qui les accompagnent et dans de l'émotion et du partage. Voilà. Merci. Oui, bien sûr, mais moi, rien ne peut me faire davantage plaisir que, par exemple, quand bon, sur les salons, on a la chance de pouvoir euh, rencontrer, euh, entre guillemets, nos acheteurs-lecteurs. Je pense que c'est le seul moment, finalement, dans les moments de dédicaces. C'est pour ça qu'il ne faut pas les rater. C'est des, des moments pas toujours rigolos pour nous parce qu'on est derrière une table et qu'on va passer une journée, mais en même temps, c'est capital parce que c'est là où les gens vont vous livrer une petite parole intime. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que le côté, l'auteur à distance, qui peut impressionner, ben non, on est là, derrière une table, ils se rendent compte qu'on est des gens complètement normaux, comme eux, et puis que là, il va y avoir un échange de paroles possible. Voilà, et ni François ni moi ne faisons partie des stars éditoriales, donc les gens s'adressent à nous tout à fait normalement. Et ce qui est formidable, c'est que par exemple, un album comme « Ouvre les yeux », eh ben moi, j'ai eu plein. Alors il y a beaucoup de grands-parents qui viennent acheter des livres aussi sur les salons pour les enfants. Il n'y a pas que des parents. Il y a aussi beaucoup de grands-parents. Et euh, plein de fois, j'ai eu des grands-parents, des grands mères qui me disaient, euh, eh ben je vais me l'acheter pour moi. Et ils le regarderont chez moi avec moi, voilà. Et ça, c'est des moments aussi très chouettes, euh, où des ados, voilà, il y a eu beaucoup d'ados à, à regarder, ouvre les yeux aussi, comme une sorte d'éveil à la photographie, voilà, un début de... de, de, de un désir, on sait qu'à l'adolescence, il euh, bah, y, y, y a des choses comme ça qui, qui se développent. J'ai eu beaucoup de jeunes filles qui m'ont dit, oh, « Ah, ben moi, on va prendre ce livre parce que ça nous donne plein d'idées pour faire des choses et tout, voilà. » Et ça, c'est très important qu'un livre... Euh, je les conçois aussi beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'un livre puisse être une sorte de, de, de, de projection de désir pour les autres et, et une projection de désir de faire et de jouer ouvre les yeux, on peut très bien faire des cueillettes à l'infini, on sait tous ce que c'est que la promenade avec un petit enfant où nous on n'a qu'une envie, c'est de faire 3 km, alors que le bébé ben, il a envie de jouer dans le mètre carré hein. ce qui l'intéresse c'est explorer ce mètre carré et puis ramasser des minuscules choses au sol, c'est comme ça que je les les conçu cet album. Mais, mais finalement, tout ça, c'est possible aussi après l'album, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser avec des jeunes enfants, à aller faire l'exploration d'un petit jardin et, et ramasser plein de petits matériaux et après, jouer, à, jouer avec, les mettre en scène, les regarder, les installer et, et voyager. Voilà. Chacun des albums est aussi une invitation à, à, à faire, à jouer avec le réel, à, à le prendre, euh, voilà, à en prendre possession. Mais pas qu'en prendre possession par euh, par le, le, la connaissance, hein. en prendre possession aussi euh, euh, physiquement et sensoriellement. C'est-à-dire que on peut très bien, euh, on voit comment agissent les petits enfants aussi dans l'espace ils vont prendre un caillou et puis ils vont le triturer toute cette gestuelle de l'enfance est très très belle aussi parce qu'ils sont souvent dans la matière on voit bien comment ils patouillent, comment ils jouent avec tous les matériaux que comment... c'est pas que à table, vous voyez ce que je veux dire c'est un petit peu dans tous les espaces de vie ils ont une découverte du monde qui est complètement en lien avec les sens, avec le corps et ça c'est super important parce que en fait moi mes livres c'est presque une invitation à continuer ça et imagine c'est tout blanc, je fais par exemple un atelier qui s'appelle Yaourt Art, où on peint avec du yaourt, Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va, on va développer cette proposition, qui on va, on va s'emparer d'un matériau et prolonger le, le, le, voilà, le jeu avec une matière qui est une matière quotidienne, mais comme les enfants le font spontanément, ils le font tout seuls, sans moi. Oui, ouais. Merci beaucoup. Une autre question, Moi je me demandais s'il y avait des libraires dans la salle quel est... <rire> Très bien. <rire> euh, quelle est votre expérience sur le, le, la fréquentation du livre de photographie dans votre librairie Est-ce que les gens cherchent des livres avec des photographies Est-ce que. Euh... Dites-nous tout. Dites-nous tout. <rire> Mais si, justement, Claire. Euh... Donc, bonjour, je voulais dire un mot justement, alors pas avec cette question-là, mais euh, donc euh, je m'appelle Chloé, je travaille à la librairie Flourifrère, et euh, je voulais déjà euh, vous remercier en fait pour le, la fidélité, euh, c'est-à-dire le, le travail avec une éditrice là, en particulier, euh, dans... bon, j'ai du mal à parler en public, mais ça va aller. Euh, Dans ce temps de, de surproduction que j'entends pour certaines personnes, toujours avec... Euh, des conditions de, de travail compliquées, mais ça fait du bien, en fait, de travailler le programme d'une maison d'édition et de se dire, tiens, là, euh, où en est telle autrice, tel auteur euh, Et d'avoir ce suivi-là, ça fait du bien. Donc, je voulais dire merci pour la fidélité, parce que, <coughs> tout simplement, ça fait du bien. Euh, L'accueil, euh, il est différent euh, après, c'est ce qu'on en fait, en fait. c'est ce qu'un libraire ou une libraire en fait dans une librairie. Alors là où je travaille, ça dépend de la personne que j'ai en face, c'est toujours pareil. Est-ce qu'elle est, est qu a envie de dessin Est-ce qu'elle a envie de photo Est-ce qu'elle est prête à s'aventurer J'ai beaucoup aimé, euh, parce que s'aventurer, c'est la photo en fait aujourd'hui. Et euh, je pense à une collection de livres pour les tout-petits avec de la photo que j'aime pas du tout. Euh, qui, euh, où là, il n'y a pas de construction. C'est de l'achat d'images euh, qu'on va trouver partout, euh, qui rassure certainement certaines personnes, mais qui ne les... où il n'y a pas euh, la création, pour moi. Euh, mais ça, si on me le demande, par exemple, je vais expliquer que pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, en regard, j'ai euh, autre chose. <rire> euh, ensuite, euh, toujours... Euh, maintenir avec les personnes qui auraient peur de ces univers-là, euh, maintenir le discours de l'enfant est prêt à tout. En fait, c'est nos barrières d'adultes, c'est toujours, euh, toujours le même sujet. Est-ce que vous sentez un rejet de, de la part de vos clients par rapport à la photo et donc, pas, euh... pas forcément, mais il, il en existe, bien sûr. Ouais. Tout le monde euh, c'est trop... Il faut le, le beau du crayon pour certains. Enfin, je ne oui. sais pas, c'est euh, très personnel après, mais euh, c'est là où c'est notre travail, en fait. Oui. C'est d'accompagner, d'amener de, de, à, à ces livres-là. Après, ce n'est euh, pas plus dur qu'autre chose. Euh, je pense au livre de... Moi, je pense qu'il y, y a une évolution quand même, même sur si les jeunes générations, sur les jeunes parents. Moi, je vois euh, plein de jeunes parents qui sont tellement à l'aise avec la photographie qu'il y a aussi quelque chose de très naturel. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui va évoluer. Ouais. Oui, ouais. Et puis, bah oui enfin... parce qu'ils vivent complètement avec l'image, euh, avec, avec euh, le téléphone. Ils photographient énormément eux-mêmes leur vie, le quotidien. Il y a quelque chose de très spontané. Et donc, je pense que quand on partage déjà quelque chose, et, et après, le, le, peut-être l'enjeu, c'est justement euh, de leur montrer qu'on va au-delà. Voilà. de cette photographie presque banalisée, hein, qui finalement ne, ne, ne, ne, ne va pas être forcément une ouverture sur grand-chose pour les enfants, à part une sorte de parasitage permanent. Hein. Donc c'est plutôt l'idée, c'est de sortir de ce champ de la, de, de la surproduction d'images actuelles, parce que ça on n'en parle pas, mais ça fait quand même partie du débat dans lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les enfants sont noyés. D'images noyées de photographies et surphotographiées. C'est-à-dire, je pense que jamais dans l'histoire de l'humanité, les enfants n'ont été autant photographiés qu'aujourd'hui. C'est quelque chose à dire absolument. C'est-à-dire qu'autrefois, on faisait quand une photographie On faisait une photographie à la naissance du bébé. Hein on a tous les photos des grands-parents qui ont été photographiés, tout petit bébé nu sur une peau de bête. Moi, j'en ai plein, parce ils sont magnifiques mon papa, tout nu, sur une petite fourrure, voilà. Et puis après, on avait une photographie de l'enfant un peu plus grand, où certainement, il avait l'habit du dimanche, avec un très joli petit costume, il pose bien droit, comme ça, etc. Et puis après, voilà, après, il y a eu, vous avez la révolution de la photographie couleur, le développement, on va dire, la démocratisation de l'appareil photographique, qui correspond aux années 70, 80. Non, mais il faut repenser à tout ça. Ou d'un seul coup, on, on, les, les papas souvent se lançaient dans la photographie. Ça a quand même été très longtemps une histoire de, euh, masculine, la photographie. Euh, ça, il faut le dire aussi. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Il y a beaucoup de femmes photographes, mais il y a une époque, il n'y avait que des hommes. Chez moi, par exemple, qui prenait les photos Mon père mon père prenait les photos et mon père adorait ça. Donc, on partait en vacances. Moi, je suis la cinquième de cinq enfants et il nous couvrait de, de, de, de photos. Il faisait des diapositives et à la fin des vacances, on faisait le diaporama. Et l'hiver, on faisait les soirées diapositives. Et c'était merveilleux, il y avait ce côté magique où on éteignait la lumière, on lançait le carrousel vous voyez ce que je veux dire bon. Et ça c'est un peu l'époque où les gens faisaient une photo importante pour l'anniversaire, voilà, on prenait l'enfant ou la famille en photo, quand il y avait une réunion de famille, quand il y avait… Voilà. Mais Aujourd'hui, ça, c'est pulvérisé, c'est-à-dire que les gens prennent des photos n'importe où, n'importe quand, de n'importe quoi. S'ils pouvaient se photographier les fesses, le nombril, le doigt de pied, ils le feraient. C'est-à-dire qu'il y a une obsession comme ça d'un déversement d'images euh, sur les réseaux sociaux, sur tout, sur tout ça. Et en fait, moi, je dis que je, je, je, je me de me positionner presque à l'opposé de ça, volontairement, on a eu un, un débat hier soir très intéressant sur comment nous nous situer sur les réseaux sociaux, comment les utiliser, tout ça, mais je pense que moi, mon rôle en tant qu'auteur de livres pour la jeunesse, etc., c'est justement non pas d'aller à l'encontre de tout ça, parce que ce serait totalement ridicule de ma part, tout ça ça, ça, ça va tellement vite, ça fonctionne tellement tout seul, mais peut-être de proposer autre chose et de donner à voir les choses différemment en disant, ben non, on peut faire les choses comme ça et on peut aussi regarder, peut-être proposer une autre façon de regarder et surtout, on peut prendre le temps. Moi, ça va devenir mon credo, c'est-à-dire, on peut prendre le temps et on peut lutter contre cette espèce de folie, euh, voilà, et on voit tous les problèmes que ça pose chez les enfants. De, de, de, de comportement, euh, moi je, je vais dans plein de maternelles, partout on me dit, jamais on a fait autant de dossiers MDPH pour des enfants en maternelle, les dossiers MDPH c'est des dossiers d'ouverture pour des enfants handicapés, parce qu'il y a des retards de langage monumentaux partout, parce que c'est une réalité, c'est une réalité, voilà. et, et, et le livre c'est aussi un, un outil de lutte, euh, contre tout ça c'est à dire que c'est regarder des images sans faire ça voilà. c'est aussi un, une autre gestuelle, un, un autre espace spatio-temporel et c'est super important, surtout avec des bébés c'est pour ça que les bébés doivent toujours exister dans notre travail, c'est vraiment primordial hein. je voulais ajouter une, une petite technique mais l'avantage c'est qu'avec les tout-petits ils sont très souvent si le parent vient avec l'enfant dans la librairie c'est que du plus, parce que moi, je fonctionne avec l'enfant. Je mets d'abord l'enfant. C'est-à-dire que même si le parent me demande, je vais aussi glisser un livre dans les mains de l'enfant, euh, dans une pile de conseils où je laisse la personne. Parce que si le parent ou la personne qui accompagne n'est pas à l'aise avec le livre, elle va pas savoir quoi faire aussi. Donc, et c'est là où ben, on glisse en livre photo, on glisse un livre de Lucie Félix. Euh, si, euh, si la personne en repart avec, c'est tout, tout gagné. C'est que du plus. Le travail de médiation. C'est l'enfant. Voilà, c'est toujours euh, s'adresser à l'enfant. Dès qu'il est là, il faut en profiter. Oui. Autre question Ah oui, à ah, distance. Euh, bonjour. Moi, je suis bibliothécaire, mais ça n'a rien à voir avec la question que je vais poser. <rire> euh, non, c'était juste savoir quels sont les artistes qui vous inspirent, vous plaisent en ce moment dans la, dans la littérature pour la jeunesse, que ce soit des photographes ou des euh, dessinateurs, peintres. <rire> Enfin, moi, moi personnellement, je ne me nourris pas du tout euh, du travail des autres. Mais alors, euh, enfin, en jeunesse, j'ai je, je, je, beaucoup d'albums chez moi. Euh, après, euh, ben non, je vais craquer sur un livre, hein, c'est-à-dire, euh, je vais voir une expo. Où je vais Là, par exemple, je suis allée voir euh, une installation à la Fondation Cartier euh, d'une artiste américaine que j'adore qui s'appelle Saradze qui fait des installations à partir de matériaux qu'elle récupère, euh, voilà, des déchets, des tas de choses. C'est vraiment une très, très grande plasticienne américaine qui est très peu connue euh, en Europe. Et je voulais emmener mes enfants voir ça. Elle avait fait deux œuvres très belles. Donc, on découvre tout ça ensemble. Et puis après, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait On va faire un petit tour à la librairie. Voilà, c'est toujours le piège. Hein parce que j'ai ma fille qui tape du pied pour que je lui achète un livre. Voilà, j'ai mon grand qui regarde le plafond parce que ça ne l'intéresse plus du tout. Donc, c'est toujours un moment un petit peu compliqué, avec du chaud, du froid. Et puis, moi qui suis euh, attirée, voilà. Et puis, d'un seul coup, oh, voilà, j'ai une couverture qui me fait un clin d'œil et je ne peux pas résister. Voilà, ça se passe comme ça. Et donc là, j'ai acheté un, un super beau livre, un catalogue... Euh, d'une exposition que je n'ai pas vue à la Fondation Cartier, d'un architecte japonais, complètement dingue, euh, et qui a, qui a fait un, c est, c est un livre, c'est un livre-objet, c'est super beau, et en fait c'est un architecte qui dit que tout est architecture, et donc il, il construit des architectures souterraines, avec des grottes, il construit des... et l'objet est magnifique, donc voilà, je repars avec ça sous le bras, et puis après euh, ben je vais aller voir autre chose, puis je vais tomber sur un livre, et en fait il y, a, il y a beaucoup beaucoup de... de d'artistes m'intéressent me questionnent mais ça peut être aussi des écrivains. Je, je peux, euh, parfois, je me dis que j'ai été influencée euh, énormément par deux auteurs. J ai, j ai, moi, j'ai fait des études de littérature aussi, de littérature comparée. Et, et c'est assez étonnant, puisque je ne mets pas de mots dans mes livres. Mais ce qui m'intéressait, euh, j'ai été, on, on discutait avec François, je suis allée euh, à l'UFR de, de, de, de Jussieu, qui à l'époque était dirigée par Julia Kristeva et c'était rempli de structuralistes. Donc, on avait vraiment une approche aussi de, de, de l'œuvre littéraire comme une sorte de, de, de construction... À, à déconstruire, comme une sorte de jeu de construction. C'est super intéressant de voir aussi le parallèle. Et par exemple, à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais fascinée par Virginia Woolf. Et par le, le récit polyphonique chez Virginia Woolf. Ça a été une grande découverte pour moi à l'époque en littérature, où je me suis rendu compte que par exemple, avec Mrs. Dalloway ou des gens comme ça, on pouvait raconter euh, la même histoire avec plein de points de vue différents. Et puis un jour, je retrouve ça dans un album jeunesse qui était une histoire à quatre voix. Voilà, des années plus tard, je me dis tiens, il y a eu un auteur génial qui a expérimenté ça et qui raconte quatre fois la même histoire avec une approche très littéraire. C'est pour ça que l'appellation photo-littérature est super intéressante. Et moi, je me dis que finalement, dans certains de mes livres, J'essaie de raconter la même histoire avec plein de façons différentes. Mais bien sûr, je vais le faire très différemment, puisque je, je n'écris pas. Mais je vais le faire avec des images. Dans un imagier, comme imagine, c'est tout blanc, tout ça. Finalement, on raconte toujours la même histoire. Mais je vais tourner autour, je vais, voilà, je vais essayer d'adopter des points de vue différents, des matériaux. Et tout ça, on se nourrit de tout ça. L'olipo, pour moi, c'est aussi quelque chose de, de très important, parce que c'est le jeu en littérature c'est les règles du jeu moi je me fixe toujours des règles du jeu quand je travaille sur un de mes projets c'est à dire que j'ai un cahier des charges où je vais me restreindre où je vais me dire non, là j'utilise ça et rien d'autre et ça doit fonctionner parce que c'est ça qui va créer aussi une unité un univers Voilà, ça c'est super important d'avoir une sorte de règle du jeu à la Perec. Perec, c'est fascinant il y a des choses comme ça, très drôles, qu'on peut qu'on peut transposer. Ou, ou ce sont des, des champs de recherche hein, tout simplement. Hein, où on va jouer avec une seule couleur. Lui va, va faire des romans sans eux. Où on va voir là. Mais nous aussi, on peut jouer à ça. Et toi, François, quelles sont tes sources d'inspiration Moi, je vais beaucoup voir les bon, je vais beaucoup voir l'exposition à, à Paris. On est très gâtés. Mais je vais voir beaucoup d'expositions de photos aussi parce que je, ça m'intéresse. Là, je vais à Arles aussi au festival de la photo qui euh, c'est là que j'ai découvert la photographie, j'ai vu qu'on pouvait pratiquer la photo de manière artistique. Alors, en 1976, j'ai fait un stage sur la photographie, euh, qui s'appelle le Fantafique en photographie, avec quatre photographes qui étaient des... Il y avait Leslie Krim, Stuart Michaels, qui, qui travaillait avec le texte également, qui était les premières photos narratives, avec du texte en, en, en dessous. Joy euh, Malcolm, c'est le Christian Vox, qui est un euh, suisse, qui a des très belles photos, très, belle photo, très esthétiques. Et puis un, un, un complètement baroque qui s'appelait Paul de Neuer, un Hollandais, qui. Euh, M'a demandé après si je voulais aller travailler chez lui. J'étais pendant six mois à Eindhoven, travailler chez lui. Ou alors là, vraiment, ça m'a ouvert sur tout. Sa maison était transformée en installation. Et pour une photo, il décorait sa maison. Il, faisait pour, il travaillait sa femme et son fils qui avait cinq ans. On a fait des photos, des courts-métrages, un travail esthétique pour une revue de mode où là, on lui demandait son style à lui. Euh, voilà. Je suis très influencé aussi par euh, plutôt les plasticiens, comme euh, moi, j'adore quelqu'un qui s'appelle Rebecca Horn, une plasticienne euh, allemande qui, qui fait des constructions à la fois mécaniques, mais avec une poésie absolument sublime. Bon, elle est âgée maintenant. Mais, euh, ben, voilà, tout, tout me nourrit. Je vais beaucoup euh, je vais voir la danse aussi, la danse contemporaine. Euh, la musique est importante pour moi, même si parfois j'ai un grand atelier à, à, à, à Arcueil. Et je passe parfois des, des, des, des jours entiers sans aucun son, sans aucune musique. Et puis, de temps en temps, j'ai besoin de, de musique aussi. Enfin, tout me nourrit. Quoi. Euh, la danse aussi parce que je travaille beaucoup sur le corps. Euh, ben, tout est important là, effectivement. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de trouver euh, euh, quelque chose qui vous transporte, qui vous élève. Je suis un peu un exalté, on va dire. Dans le... Non, non, mais ce, de ce de que la, dit la... François, c'est super juste. En fait, je ne pense, je pense pas qu'on puisse dire voilà, un tel nous nourrit ou un tel, c'est pas du tout ça. C'est que en tant que en tant qu'artiste, en tant que, que créatif, ben en fait ce qu'il faut, c'est ouvrir les vannes, hein. c'est-à-dire ouvrir les, les voilà, les, les, que les voix euh, respirent à l'intérieur. Et donc et ça, et ben tu... ça va se passer euh, soit naturellement, soit ben, en allant voir quelque chose qui d'un seul coup euh, va nous provoquer nous mêmes une émotion, un intérêt, une sorte de, de, de, de, de voilà qui va rebondir sur autre chose et qui va donner naissance à autre chose. Et ça c'est euh, voilà, c'est la vie, c'est normal. Hein. Ça peut être aussi une promenade en forêt, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une expo, ça peut être, voilà, ça peut être un plat. Autre question je, je vais profiter pour poser ma question, du coup, euh, c'est plus sur le travail éditorial, parce que, je me, je me pose la question de la forme qui, qui, que prend le livre, par exemple sur les Porello. On, on voit aussi avec le travail de Charles Frégé, qui fonctionne très, très bien avec les enfants. Ils se sont dans un petit théâtre. Donc, cette idée de spatio-temporel, là, on voit vraiment comment, comment on, est, on est dans un ailleurs dans lequel l'enfant se projette. Mais est-ce que toute cette question de, de, de la forme que le livre va prendre se, se pose avant ou après euh, le regard des images euh, je, je, Tout se fait en même temps en fait généralement. Il n'y a pas, euh, il y a pas quelqu'un qui me donne des images et non tout se fait en même temps. Par exemple, c'est vrai que cette forme l'éporello, moi c'est une forme que j'adore vraiment parce qu'à la fois on peut, la, on peut lire le livre en fait comme un livre, hein, tourner les pages et puis aussi on peut l'installer. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime ai, vraiment beaucoup. Et euh, par exemple, ça, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec euh, Koueta Pakowska euh, euh, sur un de ses livres. Donc, j'avais fait pas mal de livres avec elle euh, au Seuil. Et puis, euh, le, chez Panama, une année, on en a fait deux la même année. C'était des livres euh, très chers à réaliser. Très, voilà, travailler avec Pakowska, c'est euh, euh, euh, difficile. Hein, quoi, euh, au début, c est, c est, ça a été difficile pour moi parce que c'est quelqu'un de... Euh, extrêmement exigeant, bon ça c'est très bien, c'est pas un souci, mais Bon, il a fallu apprendre à travailler ensemble. C'est vrai qu'avec Claire et François, on se fréquente depuis tellement d'années que c'est quelque chose qu'on sait, on sait travailler ensemble aujourd'hui. Euh, donc, débuter euh, une collaboration avec euh, Koueta Pakowska, c'était difficile parce qu'elle, elle était déjà extrêmement euh, construite, elle savait déjà exactement ce qu'elle voulait et moi, j'essayais je, euh, de comprendre. <rire> voilà. Et donc, euh, chez Panama, on a fait, euh, la même année, on a fait deux livres très, euh, voilà, très chers aussi à produire, très, voilà. Et je lui ai dit, Koueta, c'est comme même là, on, on se connaissait depuis un, un, un, un petit bout de temps. Je lui dis c'est quand même dommage, parce que bon, tes livres ils sont magnifiques, mais on est obligé de les vendre très cher, on ne peut pas les vendre à l'étranger. Euh, donc, j'aimerais bien que tu, si c'est possible, pour ton prochain livre, si tu pouvais réfléchir à, des, à un livre moins, moins lourd financièrement, voilà, des livres qu'on puisse aussi vendre ailleurs. Euh, moi, ça me, je trouve ça toujours très frustrant aussi, quand on sait que les livres chers, déjà, on ne peut les vendre qu'en France, on n'arrivera pas du tout à les vendre dans d'autres pays. Et puis donc, Quetta a aussi toute cette idée du, du livre musée. Hein. Pour elle, c'est le, euh, le premier musée euh, que le bébé visite. Et donc, euh, à ce moment-là, elle, elle est arrivée après. Euh, donc, six mois après, elle revient me voir avec Couleur du jour, qui en effet était un petit format. Elle, donc, elle m'a apporté ça un petit peu comme une gageure, sauf qu'il faisait 14 mètres de long. Et euh, <rire> je me suis dit, bon, Brigitte, laisse tomber. <rire> Mais bon, c'est un, un livre super... Euh euh, c'est vraiment un livre, un livre formidable, mais bon, Quetta voilà, elle arrive, quand elle me montre la maquette en fait, il y a déjà tout euh, c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'elle a collé des petits bouts d'aluminium à l'endroit où elle voulait des à doré argenté. Euh, euh, on a mis au point un noir pour elle, un rouge pour elle. Donc maintenant, voilà, quand elle me donne un dessin, je sais que on va utiliser tel noir, tel rouge avec tel pourcentage de couleur. Voilà, c'est tout un. Euh, maintenant, on, on utilise aussi souvent dans les derniers un rose pantone, donc une cinquième couleur supplémentaire. Plus les vernis, euh, les vernis mats, brillants, euh, les fers adorés. Voilà, donc c'est vraiment des, des livres. Quand on, on, on sait après, euh, ça, ça va, mais quand même, c'est tout un... Euh, voilà, les, les livres-objets, en fait, généralement, quand, quand les livres-objets que je fais, c'est vraiment l'auteur euh, qui le développe. Hein. Ça, c'est vraiment une particularité que, que je pense j'ai. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, je fais aussi beaucoup de livres animés, de livres pop-up. Euh, en fait, je ne vais jamais plaquer, euh, appeler un, un ingénieur papier, ce qu'on appelle un ingénieur papier, donc quelqu'un qui va créer du volume et un illustrateur d'un côté. Moi, les, les, les auteurs qui veulent faire du livre-objet, je lui dis eh bien, tu te débrouilles euh, avec ce que tu sais faire et tu développes toi-même ton propre style, en fait. Euh, voilà, et chacun fait avec euh, ce qu'il sait faire et développe son projet. Euh, c'est ça aussi, en fait, que je trouve euh, très intéressant. Euh, moi, je ne vais jamais rien plaquer sur, euh, sur un livre et je, je veux vraiment que l'auteur y réfléchisse l'objet euh, complet. Euh, donc, c'est sûr que Claire, euh, ça peut donner des objets euh, très sophistiqués comme « À toi de jouer » où là, elle a vraiment exploré certaines choses. Sur qui suis-je C'est moins compliqué, quoique, hein, puisqu'on a aussi un long léporello, puis à l'intérieur, il y a aussi des petites, des petites fiches. Euh, mais ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui, pour moi, est vraiment important. Après, euh, euh, naturellement, avec tout ce savoir-faire qu'on a développé aussi toutes ces années, euh, moi, je, je peux proposer après aux auteurs euh, de, de produire leurs livres... Euh, euh, comme, comme il le souhaite hein, mais... c'est super important la, la, la forme ne peut pas être comme ça tiens je fais un livre le le ou je fais un, un codex ou je fais un livre un système ça n'a aucun intérêt ça dépend de ce qu'on veut mettre en scène c'est à dire qu'on va choisir et on va expérimenter et, et construire quelque chose formellement en fonction aussi de, de, de ce qu'on veut montrer donner à voir ou donner à jouer ou donner... tout ça c'est un tout Ouais. Merci. <rire> On n'a pas du tout de questions distancielles distanciel, Monsard? Non, non, non, non. Ok. Je pas eu. les Bien, de toute façon, si on n'a plus de questions, on va arrêter là. Je vous remercie beaucoup, c'était bon, passionnant. Merci à tous. Passionnant. Oui, tout le monde est d'accord avec moi. Les bien têtes... Bien. Et un tour dans l'exposition. Ben merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis ici. Oui. Merci. merci infiniment. Oui.